Yo tout le monde, vous avez bien encore On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Zach en Libre. Je suis ravi de vous retrouver pour un épisode un petit peu spécial. On a un cadre qui change, un cadre que vous avez déjà sûrement vu. On était là il y a quelques mois avec Domingo et on revient pour une émission spéciale. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir la faire en collaboration avec eSport pour la campagne Fut Centurion. C'est une petite campagne qui fait honneur à des joueurs qui ont dépassé les 100 matchs dans leur club. Et pour cette campagne, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Anthony Lopesco. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ouais. C'est un vrai plaisir de te recevoir, franchement. C'est la première fois que pour cette émission, en 6-7 ans, je reçois un joueur du club que je supporte. Ça me fait plaisir, je te remercie franchement de me faire un, un petit peu cette honneur. Bah, Plaisir partagé, écoute, hein, moi je trouvais que c'était euh, le moment. Et puis, euh, puis j'avais vu ce que tu avais fait avec Karim aussi, du coup ça m'a bien plu. Et c'est pour ça, voilà, y avait, pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Grave, cool. Ça va, tu passes une bonne journée? Très bien. Tout voilà. roule? Tout roule. Petit entraînement et tout, tranquille? Exactement, petit entraînement pour préparer le match du week-end. Voilà, on espérant que ça se passe bien. On... Ouais, <rire> Franchement, c'est tout ce qu'on souhaite. J'espère que ça va bien se passer. En plus, vraiment, le petit cadre, il est cool. La dernière fois qu'on était là, on ouais. est sorti plus heureux que moi. J'étais ouais, très content. <rire> on était deux à être très contents. Donc pour ceux qui n'avaient pas la ref, la dernière fois, on avait fait un match FIFA ici, Domingo et moi contre Corentin, Cyrso et toi, et vous nous aviez battus. Euh... C'était serré, voilà, mais... C'était serré, c'était serré. Mais la victoire, elle on prend. C'était les trois points et merci. <rire> c'était les beaux trois points. En plus, d'ailleurs, c'était assez drôle parce que la dernière fois, c'était sur la chaîne de Domingo. Mm -hmm. Et donc, du coup, lui, était venu. Il avait joué vraiment toute laprès <rire> après avec les filles et après contre -midi. Lui, il a perdu toute l'après-m'après. Ah ouais. <rire> ouais, en plus, il s'entraînait. C'est ah, ça, ça le pire. Okay, donc, c'était assez drôle, c'était assez drôle. Donc, on va commencer euh, gentiment aux accords Libres. Donc, ça va être une, un peu une, une interview. On va parler un petit peu de ton parcours, de mm -hmm. toi. Euh, alors, en tant que grand fan de l'OL, c'est cool parce que j'ai pu le refaire et re revoir des choses que j'avais vécu et je me suis dit tiens ah, c'est vrai c'est cool ça va être assez sympa de pouvoir parler un peu de ça donc on va commencer ça tranquillement comme on fait d'habitude je vais te poser la question la classique je vais te demander qui es-tu même si beaucoup le savent d'où viens-tu où, viens où est-ce est est que tu es né un peu et quel a été ton parcours scolaire alors bah Anthony Lopez gardien de but à l'Olympique lyonnais depuis énormément d'années maintenant ça fait 23 ans ouais euh, je suis nagivore voilà, grandi euh, et, puis, euh, et puis mon parcours scolaire euh, j'ai fini avec un, break, un bac pro chaudronnerie okay. je ne suis pas allé au bout parce que euh, j'étais en équipe nationale du coup je ne peux plus l'avoir, j'ai eu BEP en candidat libre mais euh, j'étais euh, en sélection et c'était fini donc voilà. et ça s'est passé comment un petit peu tu étais quel type d'élève quand tu étais un peu plus jeune etc t'as vite été euh, mis avec le sport ou ça va tu t'en sortais etc., euh, bah moi j'ai eu la chance euh, d'avoir pu démarrer très tôt donc en formation à l'âge de, de 10-11 ans tu fais déjà les... Euh, l'école le matin et un peu le début d'après-midi au collège et tu, euh, et tu finis par l'après-midi en étant à l'entraînement ouais. avec, avec tout le monde donc c'était euh, j'étais baigné très très tôt là-dedans euh, donc euh, voilà et puis à faire mesure les années elles passent et tu ravis les échelons les uns après les autres donc euh, tu, te, tu te rapproches un peu plus du monde professionnel et puis euh, moi j'ai réussi à à, à saisir ma chance et, et en être là aujourd'hui. Tu étais déjà dans une famille qui était liée au foot, peut-être, je sais pas, ton père ou des choses comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, si j'ai ce poste aujourd'hui, c'est entièrement grâce à lui, parce que j'ai voulu faire comme lui étant plus jeune. J'étais dans les. J'étais dans les. Euh, dans, dans tous les stades du coin, d'ailleurs. Hein, Grave si voilà. <rire> Donc je les connais à peu près tous. Ouais, la, la, la région <rire> Lonnais, t'as voilà. fait, je sais pas, Vez, mon chat, J'ai tout, tout, ouais. voilà, tout fait, Voilà, j'ai tout fait. J'étais au bord des terrains, et puis c'est vrai que. Euh, on a toujours eu un, un ballon entre les pieds ou entre les mains, et. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai toujours voulu faire faire comme lui et puis aujourd'hui, euh, j'en fais mon métier. Archi stylé, sérieux mmh. Donc c'est un peu ton père qui a fait en sorte et qui t'a influencé à devenir gardien en particulier Ouais, voilà. J'ai bah, voulu faire comme lui. Généralement, on a envie de faire, euh, faire comme son papa et, et moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir pratiquer euh, euh, le sport qu'on fait euh, entre potes. Et aujourd'hui, le mettre euh, au profit de, de mon aspect professionnel, quoi. Il a plus de conseiller au fur et à mesure que tu grandissais, genre peut-être sur certains. Alors maintenant, c'est aspects... peut-être plus moi qui le conseille. <rire> <rire> non, mais euh, ouais, c'est vrai qu'il était euh, très, très, très présent, euh, surtout euh, même quand j'ai intégré l'Olympique Lyonnais, mais euh, surtout, euh, surtout avant. C'est vrai qu'il euh, était toujours derrière mon but, euh, à essayer de donner deux, trois conseils à, à l'instant T pendant les, les actions. Mais euh, mais voilà, après, au fur et à mesure. Euh, ça devenait un peu plus, euh, un peu plus technique et, et tout ça. Quoi. Ouais, Tu mettais la c'est normal, il y a l'encadrement, le côté pro, etc. Euh, moi, je vais forcément un peu te poser la question, parce que tu as parlé un peu de euh, bac-pro-chaudronnerie, pardon. Euh, tu étais comment, comme élève, un peu à l'école, ça va Tu t'en sortais Ou alors, vu qu'il y avait le sport, ça prenait une grosse part, donc du coup, tu naviguais un peu à vue, c'était tranquille. Non, j'étais un élève moyen. Euh, clairement, parce que bah, je voulais pas faire plus, je voulais mmh. pas faire moins. Tant que euh, j'étais dans la moyenne, ça m'a ça me suffisait. Bah, tant que ça sautait, ça voilà. une classe. Voilà, voilà. Tant que j'avais les. Euh, les euh, bah, je pouvais passer dans l'année suivante et évoluer, bah ça m'allait très bien. Ouais, je vois, je ça vois. Ça m'allait très bien. On a souvent ça. Même moi, voilà. un peu comme ça, tu vois. Toi, toi c'était avec le foot, moi, c'était avec le jeu vidéo, les choses. Donc, tu ça sais, voilà. passait une année, c'était ok. Exactement. <rire> grave cool, grave cool. Euh, moi, je vais te poser un petit peu, du coup, nécessairement la question. Tu l'as dit en début euh, d'émission, t'es arrivé à l'olympique lyonnais très très jeune depuis maintenant 23 ans tu en as 32 donc c'est à dire que tu 9 10 ans ça, ça, ça s'est passé comment ta détection pour arriver à l'olympique lyonnais tu étais à un club avant et ils t'ont remarqué dans un match tu as fait les détections de début de saison ça, ça, ça s'est passé un peu comment ouais bah ça s'est passé euh, bah, un peu comme ça clairement euh, j'avais été appro approché dès un premier temps à, bah, à l'époque ça s'appelait début en première année et euh, c'est vrai que dans un T on venait de perdre, donc euh, j'étais pas spécialement. Et puis j'étais vraiment, j'avais six ans, donc euh, on n'est pas, on connaît pas encore tout non. ça, même si on est baigné aussi par euh, par l'Olympique lyonnais euh, plus jeune. Mais euh, mais voilà, c'était pas mon but, c'était pas, euh, je voulais rester avec mes potes, euh, continuer à à jouer avec euh, tous mes potes que j'avais que j'avais à l'école et qu'on se voyait euh, qu'on se voyait euh, ensuite euh, dans notre club, ouais, logique. Et puis après, bah une nouvelle fois rapproché en poussin, poussin première année, deuxième année, et puis là, bon ben. Bah, euh, ce qui a facilité la tâche, c'est qu'il y avait 2-3 joueurs avec moi de mon, de mon club qui, nous a, qui ont été repérés. Okay. Et, et à ce moment-là, on est parti faire, euh, faire les stages un peu de, de détection. Ouais, donc, t'es pas allé tout seul, vous étiez 2-3 voilà, en même temps. c'était plus simple. Il ouais, y avait moins de retenue et ouais, on y est allé euh, à, à 3-4. Ouais, c'est vrai qu'après, c'était beaucoup plus simple. Et puis après, bah, moi, j'ai intégré à Benjamin première année. Euh, L'Olympique connaît jusqu'à encore aujourd'hui. <rire> stylé, franchement, c'est vraiment rentré comme ça un petit peu avec euh, plusieurs amis sur une détection euh, dans les années un petit peu 2000 et tout. En fait, moi, je, je voulais revenir sur un truc que tu viens de dire. C'est que euh, quand tu étais jeune et que tu avais été approché par une, euh, une première fois, tu as d'abord choisi entre guillemets le plaisir. Et en fait, moi, je lis beaucoup. Par exemple, c'est des livres sur le, le foot amateur et le fait qu'à l'heure actuelle, en jeune, il y a beaucoup de parents très vite, tu vois, ils vont vouloir que leur enfant aille très vite dans le sérieux, peut-être des fois un peu au détriment du plaisir. Toi, ça a été un peu l'inverse. Ouais, c'est bah, lourd au problème. Après, je pense que aussi, c'est l'évolution de tout ça qui fait que on demande un peu beaucoup plus d'exigence euh, plus tôt. Mais je pense que pour moi, c'est une erreur. Euh, voilà, je pense que. Avant tout avant tout c'est le plaisir avant toute chose même aujourd'hui aujourd'hui je suis là j'en fais mon métier mais c'est le plaisir le plaisir de me lever le matin d'aller d'aller sur le terrain de plonger de ressortir bien sale et, <rire> et d'aller à la douche et rentrer à la maison mais mais voilà, je faut je pense qu'il faut pas oublier avant tout de ne de pas, dé, pas dégoûter un peu les, les plus jeunes les enfants et les laisser s'éclater s'amuser je capte ouais. c'est assez drôle parce que tu est ce que tu es un fan de foot, tu suis du foot. Est-ce que genre le week-end tu regardes des matchs, des ah ouais filles et ça ouais, ouais. Il y a quoi Il y a des clubs ou des championnats que tu regardes en particulier La Ligue 1 peut-être d'autres Moi ouais, j'aime bien le championnat espagnol, je regarde. Voilà. Euh, Real Madrid parce qu'il y, y a Karim, hein, donc on va pas se cacher ça. Logique. Sûr. Euh, non, après je regarde un peu un peu tout euh, tous les championnats. Euh, j'aime bien surtout regarder dans les clubs dans lesquels où je connais ou j'en connais. Ah ouais, tu puis, connais quelqu'un euh, voilà, là Et du coup euh, du coup ça facilite plus la chose, mais. Euh, mais moi ouais, je regarde un peu, un peu vraiment tout, J'ai pas un championnat réellement fini. Ouais c'est selon le match voilà. du moment, tiens tu sais, si à 15h30 il y a un truc sympa c'est de la PL, je voilà. regarde. Les je grosses sais. affiches, je suis devant quoi. Voilà. Classique, classique. Euh... Moi, je vais te poser la question quand tu arrives à l'Olympique Lyonnais à 10 ans. Comment est-ce que t'as monté les échelons petit à petit, année par année Donc t'as intégré ça en poussin. Mm -hmm. puis après, je postais quoi T'es allé en Benjamin et ça, ça s'est fait année après année. T'as vu euh, genre ton niveau était validé. Ça, ça s'est passé comment un peu Ouais, ben bah en fait, tu c'est euh, comme un peu à l'école. Hein. C'est pareil. Hein. T'es bon, tu restes. T'es moins bon, bah tu enfin <rire> tu tu pars quoi. Donc euh, moi, j'ai. J'ai eu une grosse période. Bah, c'est vrai que la première année euh, première année Benjamin, deuxième année Benjamin, c'était ouais, c'était top parce que tu voyageais un peu de partout, tu faisais des tournois de partout et ouais. tu représente l'Olympique Lyonnais, c'est un kiff énorme. Dans la région un petit peu voilà. Dans la région, même ailleurs, dans toute la France, voilà, on, on, on, on, on bougeait. Les parents suivaient en plus, c'était ça qui était top. Et, euh, et, et nous, on bougeait, on bougeait énormément avec le club. Et après, ouais, tu, euh, tu gravis les échelons les uns après les autres. Il y a eu des années où c'était beaucoup plus compliqué. Il y a eu une année où j'ai fait euh, 4-5 mois de blessure avec, euh, avec le Sgood. C'était ouais, en 13 ans, il me semble. Et euh, c'est vrai que là, je ne savais pas s'ils euh, ouais. si allaient continuer à, à me faire confiance et à évoluer ils l'ont fait et puis ouais j'espère qu'aujourd'hui je leur, je leur rends bien l'appareil quoi ça a été quoi un peu les clés de cette formation quand tu étais plus jeune c'est genre on parle souvent de la formation olympique lyonnais bon maintenant c'est fait avec des, des structures qui sont bonnes toi tu as vécu ça dans les années 2000 même dans les grandes années à époque où c'était encore à gerland la plaine des jeux tout ça machin ça a été quoi pour toi les clés quand tu étais plus jeune euh, dans cette formation euh, dans cette formation bah, après c'est il a aussi les éducateurs ouais. les entraîneurs ouais. c'est ultra important euh, aujourd'hui euh, moi j'ai eu la chance d'avoir eu de très très bons entraîneurs de très très bons éducateurs euh, qui nous ont permis chaque année de nous faire évoluer, en tout cas de pas stagner et d'avoir toujours quelque chose de positif et d'être content de venir de venir s'entraîner parce que c'est vrai qu'à ce stade-là déjà on s'entraînait tous les jours, on mmh. faisait l'école le matin, demi d'après-midi, un peu d'école et puis après on partait directement s'entraîner et, et match le week-end et match le week-end donc euh, ouais c'était un emploi du temps très très chargé mais euh, mais quand on a la possibilité et la chance que ça réussisse enfin enfin au bout on verra on fait l'étape des lieux en fin de carrière hein, mais mais c'est top. Après, c'est vrai que voilà, les échelons, surtout dans le poste de gardien, ils sont ils sont très ciblés. Ils sont très ciblés. Donc il euh, y a la, la formation lyonnaise. Okay. La formation lyonnaise qui est ultra importante. Nous, euh, nous qui est, euh, c'est une fierté. une fierté. On est fier de cette formation de gardien l'Olympique lyonnais. Euh, elle ne perd pas. Elle est là. Elle, euh, les, les, les, les gardiens qui, enfin, les entraîneurs de gardiens qui sont là au plus haut niveau, comme Rémy aujourd'hui. Euh, inculque ça déjà à tout le monde et euh, dit voilà bon, les gardiens de jeune, les forment comme ça d'accord c'est comme ça qu'on réussit c'est comme ça qu'on va réussir c'est comme ça qu'on continue à évoluer même si c'est vrai que le poste évolue énormément hein. mais euh, mais c'est comme ça qu'on c'est une base de travail elle est là c'est des choses qu'ils qu essayent d'inculquer par exemple maintenant à, à patouiller ou alors à bonne vie ça ouais bah déjà même même encore avant hein, même avant dès le plus jeune âge hein. dès le plus jeune âge on insiste beaucoup sur euh, voilà sur sur tout ce qui est un peu plus d'agressivité. Euh, Aujourd'hui, on met beaucoup d'accent l'accent sur le jeu au pied. Euh, Aujourd'hui, on doit savoir au moins utiliser correctement ses pieds, mmh. euh, tout en n'oubliant pas qu'on est gardien de but avant tout. Savoir bien utiliser ses mains, c'est c'est la chose principale. Mmh. Mais mais voilà, avoir toujours des gardiens qui avancent, qui sont qui posent toujours un problème à l'attaquant et pas des gardiens qui subissent. C'est son protagoniste. Le... Voilà, c'est c'est la enfin Quand es le gardien de la plus tu dois tu dois pas subir. Ok, voilà. Donc, euh, que ce soit sur une sortie, sur une intervention, sur un coup de pied arrêté, un truc Voilà, tu subis pas. Okay. Tu poses le maximum de problèmes à ton adversaire, et mais tu subis pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on t'a inculqué dès ta formation, quand tu étais plus jeune Dès le plus jeune âge. Il y okay. en a qui ont un peu plus de facilité à intégrer ça. Euh, mais euh, mais voilà, dès le plus jeune âge, j'avais ça. J'avais déjà ça en moi, cette agressivité qui permettait de, de voilà faire des choses que peut-être d'autres ne faisaient pas. Et, et vice-versa, eux, eux faisaient des choses que moi, j'étais pas capable de faire. Mais voilà, ouais, je me suis... Euh, j'ai gardé ce que ce que je savais faire et que je l'ai peaufiné année après année. Parmi les formateurs parce que tu les as cités comme des personnes très importantes et j'aime bien poser la question comme qu ça parce que ceux qui suivent vraiment euh, savent est-ce que tu as des noms d'entraîneurs de, ouais, en particulier bien sûr. Qui vraiment bien marqués et des positivement Ouais, bien sûr, euh, j'en ai j'en ai eu, j'en ai eu bah je, le premier euh, c'était à 12 ans quand on bah, quand on intègre les grands terrains, euh, Cyril Dolge, ouais, c'était euh, voilà qui aujourd'hui euh, aujourd'hui toujours est toujours là et, et c'est quelque chose qui... Euh, ouais, lui, il m'a marqué, comme euh, m'a marqué euh, Armand Garrido, euh, comme m'a marqué euh, tous les entraîneurs qu'elle qu j'ai eu. Mais c'est vrai que ces deux-là m'ont vraiment, vraiment plus marqué parce qu'ils nous ont apporté, même que, pas que dans le football. Humainement, ils nous ont énormément apporté. Ouais. Okay. C'est assez drôle parce que vraiment, Armand Garrido, il ressort très souvent. Ouais, mais voilà, c'est enfin, à juste titre. Hein, tout, il, sort, il sort souvent parce que... Parce que euh, parce qu'il connaît le joueur, il connaît les jeunes. Il connaît les jeunes, il connaît qu'il bah voilà, y a une discipline à avoir, euh, il y a une régularité dans le travail à avoir aussi. Et, et ouais, Il connaît tout ça et ça fait énormément de temps qu'il est dans le métier et il connaît. Quoi. Le grand Armand, grande dédicace à lui. Toi, toi qui as été formé euh, du coup quand tu étais plus jeune, pendant les années des titres, Qu'est-ce que ça faisait, quand toi tu étais jeune, de voir un peu le groupe pro remporter tout Et genre, comment est-ce qu'on vivait la chose de l'intérieur, etc. Même si tu étais encore assez jeune à l'époque. Et est-ce que ça vous arrivait de les rencontrer, des fois bah Moi j'avais de la chance que j'étais au stade, donc facilité euh... <rire> les choses. Mais c'est vrai qu'on bah, allait les voir à l'entraînement, bien sûr. bien sûr donc euh... On idolâtre, on idolâtre et tout ça, hein, ça c'est sûr, hein, tous les joueurs qui sont passés, et euh, qui ont fait l'histoire de ce club, ouais. euh, à qui on doit beaucoup. Parce que si on en est là aujourd'hui, si on a un grand stade, c'est qu'ils ont contribué aussi à tout ça, euh, fortement d'ailleurs. Et, et ça, moi personnellement, je l'oublie pas. Greg Coupet, Chris, Cessia, Diarra, ouais, tout, tout, tout le monde, tout le monde. Tous ceux qu'on qu ne serait-ce que joué une minute à l'Olympique Lyonnais, ils ont contribué à ce qu'on est qu tous aujourd'hui. Donc euh, pour moi c'est une grande fierté que, que de les remercier euh, euh, tous les jours euh, pour avoir euh, ces outils de travail. Même toi quand tu en jeune ça devait être ouf, es là, je représente le club qui chaque année est champion de France quoi. Ouais exactement et puis c'est vrai que as un statut, t'as un statut à avoir. tu te dis ouais c'est le meilleur club de France. Donc et puis t'as la formation, la formation elle marche très bien. Et voilà, t'as cette petite pression d'adrénaline qui fait que, ouais, bah, faut être bon, quoi. Bah ouais, ouais faut être bon. Et en plus, vous, à l'époque, vous avez vu euh, les, les jeunes commencer à monter. Euh, il devait y avoir bah, Brian, Brian Bergugno, mm -hmm. il devait y avoir, euh, du coup, bah, Karim, forcément, ah, thème Genre, ça devait vous donner un peu l'exemple de jeunes qui intègrent le groupe pro, euh, même dans une grosse période Ouais, bah, c'est des exemples à suivre, hein. clairement. Clairement, euh... ouais, on va citer, euh, citer surtout, surtout Karim, parce que où il en est aujourd'hui, c'est... C'est qu'il a, qu a énormément travaillé auparavant et ça ne devient pas comme ça du jour au lendemain, c'est qu'il a fait des sacrifices comme nous on fait et il a énormément travaillé et aujourd'hui voilà, ce n'est pas pour rien qu'il a été ballon d'or et euh, pour, qui pour moi est amplement mérité mais c'est vrai que voilà, ça demande plein de choses, beaucoup de personnes ne voient pas ce qui se passe à côté mais euh, ça demande beaucoup beaucoup de sacrifices, euh, déjà très jeune. Et ensuite, euh, ensuite euh, jusqu'à la fin de ta carrière, tu toujours des sacrifices. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Est-ce que tu avais à l'époque des, des rapports, par exemple, avec un Grégory Coupé Ou alors, c'est arrivé peut-être un petit peu plus tard, vu que toi, tu étais déjà assez jeune Ou alors, tu as peut-être eu ça plus avec Goloris dans la foulée, c'est quoi Ouais, bah moi, Greg, c'était surtout aux entraînements, je le regardais, je, je le connaissais pas du tout. Euh, c'était euh, une idole, hein, tout simplement. J'étais dans les tribunes, je le voyais jouer. Euh, quand j'avais la possibilité d'aller voir les entraînements, bah, on allait voir les entraînements et c'est vrai que que que tu vois Greg, que tu vois tous les gardiens avec avec Jo tu dis euh, ouais, là il y a là il a quelque chose. Les entraînements c'est quelque chose. Là il y a un charisme. Voilà là, là et puis <rire> tu sais que même tu vois le jour quand il quand il était là, il était venu nous nous, nous voir deux trois fois, euh, euh, participer un peu à la séance, et ouais, c'est quelqu'un, c'est le charisme quoi. Et tu dis ouais, c'est Jo ah oh là là, le grand Joël. C'est ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai vu que tu avais intégré le groupe. Pro euh, par la suite, un peu plus tard d'ailleurs, euh, à, à 21 ans, avant d'avoir tes premières minutes de jeu à 22 ans suite à une blessure de Rémi. Mmh. Quand tu intègres à 21 ans et qu'après, derrière, tu as tes premières minutes à 22, euh, tu avais toujours à ce moment-là, genre la volonté de t'imposer à l'Olympique, ou tu peut-être commencé à recevoir des propositions ailleurs, etc. Je sais qu'en 2022, tu vois, euh, on s'attend à ce que les jeunes, des fois, commencent à 17, 18, 19, commencer en pro à 21, 22, même si pour le poste de gardien, c'est différent. Ça fait limite, dans l'imaginaire, un peu tard. Est-ce que toi, à l'époque, tu avais eu des propositions? alors être à l'olympique lyonnais c'était vraiment la finalité t'attendais ta chance non en fait je savais où je voulais aller très jeune ok très très jeune après bien sûr il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué euh, ou des moments où j'étais pas spécialement le premier choix parce que c'est vrai qu'à l'époque on était avec mathieu gorgelin à on, on la bourse c'est ce qu'il le cas de le dire lui était en sélection mon équipe de france et moi avec le Portugal. donc c'était voilà c'était u21 voilà c'était un peu le un peu un peu le, un peu le combat le en étant très très proche dans la vie de tous les jours mais mais voilà, après, au fur et à mesure, oui, il y a eu des petites touches, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a plus euh, orienté sur un autre choix que celui que j'ai fait. Euh, D'accord. Voilà. Moi, je savais où je voulais aller. Euh, ouais, moi, j'avais la chance de pouvoir m'entraîner avec euh, des gardiens de très haut niveau, que ce soit euh, Hugo Lloris. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec euh, Hugo Lloris. Rémi, qui était là, implanté et qui avait un, un énorme vécu avec euh, tout ce qu'il a pu euh, Enfin euh, les gardiens qu'il a pu, enfin euh, il s'est avec Greg, ouais. euh, voilà et puis euh, s'entraîner euh, Il la bouteille. Voilà énormément énormément d'années que je batte voilà c'est quelque chose c'est quelque chose, chose d'énorme. Et, et moi petit à petit j'ai pris un petit peu à droite à gauche, euh, j'ai commencé à, à voir un peu ce qui se faisait, euh, commencé à, à voir comment les petites les petites choses du du haut niveau qui font que ben, les petits détails font que c'est ultra important. Et voilà les les j'ai énormément évolué surtout dans l'année où j'ai pu vraiment observer. OK. Voilà. Donc euh, les différences entre le jeune au pro. C'est voilà, la, la bascule quand tu passes du, du jeune où tu es en formation ou euh, tu joues en réserve et au monde professionnel. Okay. il voilà, y a eu le déclic tout de suite. J'ai as la chance d'avoir déclic tout de suite même si comme tu l'as dit il à 21 ans, c'est peut-être c'est peut-être tard par rapport aux joueurs d'aujourd'hui. Un poil. Mais, mais je savais que je voulais aller, okay. j'ai pris le temps, j'ai été patient. Euh, dès que j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisi et puis, euh, et puis voilà. Tu as parlé de détails, il y a quoi comme détails comme ça là que tu pourrais dire qui ont fait cette bascule là bah, Déjà le niveau, okay. le niveau aux entraînements, euh, le fait d'écouter, de prendre des anciens, euh, je trouve ça c'est très très très important. Euh, moi j'ai eu la chance, de... Alors, je suis quelqu'un qui, qui, qui, qui s'entend vraiment avec, avec tout le monde, j'ai la chance d'avoir pu euh, beaucoup discuté avec euh, bah déjà Rémi, euh, Hugo, Chris à l'époque, beaucoup d'anciens qui m'ont permis de, voilà, de, de voir ce qui était vraiment le footballeur de haut niveau, ce qu'il faisait avant, ce qu'il faisait après les entraînements, ce qu'il faisait pendant, euh, l'alimentation. Ouais. Voilà. Donc euh, plein de choses. L'alimentation portait à un niveau encore plus grand que quand tu étais en jeune, c'est ça Bien sûr, parce que ben, quand tu es jeune, tu peux manger un peu tout ce que tu veux hormis si tu as un tempérament à prendre facilement mais, mais tu le perds en un claquement de doigts. Bah plus tard... C'est plus compliqué. C'est plus dur. C'est plus compliqué. Non mais voilà, tous ces aspects-là pour être au top, au niveau et être performant, dans la régularité surtout de toute une carrière, toute une saison. Comment t'as vécu ces débuts-là, quand t'as eu un petit peu tes premières chances, tes premiers matchs et le stress que ça a donné Genre le moment où t'as dit, bon Anto, ça y est, on y est, là t'es titu, c'est ton premier match pro, fonce. Donc du coup, il me semble que c'était en couple ouais j'ai fait un match amical avant ouais. euh, contre le Shakhtar Donetsk. oh ouais c'était ah, pas époque 2012 13 il y avait quoi plus... il euh, y avait encore il Hugo je crois que c'est l'année où on fait le le trophée des champions, ouais, trophée des champions à New la York. de France de ouais. France voilà contre Montpellier de deux penalty voilà et euh, c'est au mois de juillet on, euh, Hugo fait la première et, euh, et je me dis bah écoute tu vas faire euh, la deuxième mi-temps ok Donc, voilà tu te dis ouais bon ben pas falloir se louper première action bim bah j'emplâtre Luis Gustavo bah ouais. direct dans les 50e, un truc comme ça, je dis bon, bah, ça y est, ça s'est fait. Là, on est dans le bas, là. Voilà, là, on est dedans. Et puis, non, après, ça s'est super bien passé. J'ai eu. Voilà. Je rajoute une petite couche. C'est ça, mais sort de. Donc, ouais, et puis après, je me suis vraiment implanté en tant que numéro 3. J'ai fait le nécessaire pour pouvoir donner satisfaction aussi. Normal. Dégage. aux entraîneurs. Et, euh, et ensuite, bah voilà, de faire le, le voyage, euh, trophée des champions, euh, et tout ce qui s'ensuit derrière. Et pas trop stressé Où ça allait Parce que je sais que le poste de gardien, c'est un peu ingrat. Alors, oui, certes, moi, à mon niveau calamiteux, j'ai été aussi gardien. Et je sais que gardien. Ça peut être un peu ingrat, tu vois, par moment, parce qu'il peut y avoir 45 minutes sans action, sans ouais. ci, sans ça, mais par contre, sur le moment où ça arrive, il faut que tu sois chaud, il faut que tu lâches des ouais, fois Ouais, bah, c'est ça. Le en plus, c'était même pas Luis Gustavo, c'était Luis Adriano, je crois, ouais. un truc comme ça. Et du coup, euh, ouais, bah, c'est vrai, quand, euh, bah, surtout quand tu vois le panneau, euh, le panneau, quand tu vois le 1 et le, le 40, ouais. <rire> 40 <tu te> dis, <rire> le 44, voilà, <rire> voilà c'est moi, quoi, voilà, il faut que j'aille. Non, et puis après, quand tu es sur le terrain, c'est... Euh, c'est différent. Je pense que tu as, ouais, as vraiment la pression avant et te dire, ouais, dès que tu mets un pied sur le terrain, ça y est, c'est. Okay. Ouais, et puis nous, on est dans un poste où euh, voilà, la moindre erreur, elle va se voir. Hein. Une demi-erreur, c'est filoche derrière. Hein. Donc euh, voilà, faire, euh, faire ce que. à ce moment-là, ce, ce que je savais faire. D'accord. Euh, tout en étant maître de, de ce que moi, je pouvais faire. Ouais. Et puis, euh, et puis voilà, ça s'est bien passé. On fait un partout. Je prends un pénalty, je crois. Et puis. Euh... Voilà. Très vite, tu as eu un rapport un peu avec ta défense et tout, alors que les mecs devant toi ils étaient peut-être un peu plus matures. Tu as pu leur dire, ouais, machin, nan, ah bah, En fait, ils te, te mettent tellement à l'aise que tu as l'impression que, de bah, toute façon, quand tu es gardien, tu dois donner des indications et bah, es derrière, ça. tu vois tout le jeu. Donc, tu es obligé de, de parler, euh, d'indiquer euh, ce qui va pas, de, de, du latéral qui doit resserrer parce que le jeu est à gauche. Ouais, C'est plein de, de petites choses, mais euh, voilà. Euh, c'est euh, c'est des choses que, que tu as au fur et à mesure à force d'enchaîner en, le match vrai ouais. que... après moi j'ai un tempérament où c'était où j'ai cette facilité de, de pouvoir pas de gueuler mais de tout de suite euh, voilà, de m'exprimer et de et de donner le plus d'indications possible parce que le rôle veut ça très bien tu as, as parlé un petit peu euh, de montrer ce que tu sais faire un peu tes qualités et tout quand tu avais commencé pour toi c'était quoi tes grosses qualités alors, moi, je dis euh, bah, très explosif. Okay. L'explosivité. Euh, c'est vrai qu'encore euh, encore, aujourd'hui, c'est une de mes euh, principales forces, euh, l'explosivité. Et, euh, et puis, voilà, garder cette agressivité qui permet que, que voilà, euh, de mettre des fois la main où personne n'oserait mettre le pied ou euh, d'y aller, euh, ça va être sortir en dehors de la surface, d'y aller peut-être la, la première pour sortir le ballon. Ouais. Ouais, plein de petites choses comme ça. Le fait d'être agressif aussi dans les actions, d'avancer, ne pas subir, comme j'ai dit auparavant sur la formation des gardiens olympiques lyonnais, euh, voilà, d'être d'être d'être maître de ton de ton destin ouais. euh, tout en sachant que tu sais que bah il y a peut-être une probabilité qui est infime pour que tu fasses l'arrêt ouais. mais cette euh, probabilité tu bah, la à la tentation pour fort sur ta ligne également ouais la ligne aussi après euh, après euh, après voilà c'est des choses qui sont que j'ai continué à travailler tout en essayant d'améliorer certains points un peu plus faibles que d'autres. Mais, mais voilà déjà avoir des, de très bons acquis, une, une base de travail, une très bonne base, et ensuite euh, essayer de gommer cette petite imperfection qui vient qui vient faire à mesure. Quand tu me dis tout ça, ça me fait penser justement à, à une succession d'actions qui représente un peu tout ça. C'était en 2019, le derby à Synthé, euh, ouais. la phase avec le triple arrêt, double-triple-arrêt ouais. où t'en arrêtes plusieurs, avec à toute fin, tu plonges avec une frappe une qui était un petit peu déviée et tout. Ah, cette action, je trouve, elle résume un peu ce que tu racontes. Ouais. Elle... explosivité, sur la ligne, agressivité et tout, c'était fort. Ouais, il y avait de tout dans cette action. Il y avait de tout, non et C'est vrai. Et puis après, bah, t'es transcendé, t'as Geoffroy. <rire> oh, l'adrénaline C'est le derby <rire> Yeah, tu te dis ouais, tu vas être, être décisif pour ton équipe. Et puis à l'arrivée, tu te dis ouais, tu gagnes 2-1, tu es Moussa qui met une tête à ouais, Dieu, tu te dis ouais, ça y est, j'ai contribué à la victoire, j'y ah, étais. J'étais là. Et, non, et puis ouais, c'est vrai que ça fait, cette action-là résume bien mes, les qualités qui font que, que j'en suis là. Oh là, là, là. Ce derby-là, c'était un des plus marquants pour toi Ah, oh, les 5-0. 5-0 quand hein. même. Ah, tu vas là-bas, j'y gagne 5-0 et pas, pas qu'une fois. quoi ça fait <rire> fois. Donc, euh, ouais, c'est... Ça doit être dog. Quand tu vis tout un stade aussi, c'est <rire> sympa. Non, mais voilà. De toute façon, quand tu es pur lyonnais et que tu es passionné, euh, que tu joues un derby, euh, voilà, un derby ça joue pas, ça se gagne tout simplement. Normal. Tu peux être bon ou moins bon, mais tant qu'à la fin, tu es, es devant l'adversaire... Euh... Y a que c'est que c'est que positif. Ça te manque du coup un peu les derbies du coup je suis voilà. pas. Ça manque hein, ça manque hein, mais euh, mais voilà faut faire avec, faut savoir faire avec. Ah là là là là, on espère en retrouver bientôt. T'arrives au au sein d'un Noël un peu sous Garde à l'époque, une mmh. période où le club construisait un peu bah, justement le stade et tout, en misant notamment sur la formation dans l'équipe. On retrouvait des joueurs formés, bah comme Alexandre Lacazette, euh, Grenier, Ferry, Tolisso, Mouti, Nabil et tout. Comment c'était euh, cette période, cette équipe là? avec une forte connotation de joueurs formés et où toi, tu arrives et où tu commences justement à voir ses premières minutes et à jouer au sein de celle-ci. Bah, c'était une bonne de potes On se déjà plus jeune euh, dans la, en formation et, et le fait de se retrouver euh, tous euh, en plein milieu comme ça euh, et d'essayer de, d'amener de, le club et de garder le club au plus haut niveau, pour nous, c'était un kiff incroyable. Ouais Un kiff incroyable. Je, plus, je crois que dans un match, il y a au moins 9 joueurs issus du centre de formation titulaire et tu te dis « waouh ». Ouais, ouais, là, là c'est costaud quoi. Non, et puis c'est un moment franchement euh, exceptionnel. Ouais Ouais, vraiment. Et avec Rémi Garde etc., voilà. en plus ça permettait, un, ça avait un bon groupe. C'est vrai, parce qu'en plus avais le staff qui était pur lyonnais. Euh, ouais, t'avais ouais, avais, avais, avais du lyonnais quoi, hein. ah, t'avais du lyonnais. Et puis ça faisait plaisir, même je pense ça faisait énormément plaisir aux supporters. Les supporters le fait de voir la formation lyonnaise présente, répondre présent. Ouais. En plus au plus haut niveau, parce qu'on était tous des gamins, on sortait de, de CFA. Euh, pour la plupart, euh, on avait très peu de minutes jouer hormis, hormis peut-être certains. Mais voilà, ils, on, personne ne pouvait savoir que ça allait fonctionner. Ça a fonctionné, on a réussi à garder, euh, garder le, club, le club en haut euh, énormément d'années. Bah oui. Et même s'il n'y a pas eu de titre, ce qui est mon grand regret, parce que j'aurais aimé... Euh, j'aurais aimé gagner quelque chose avec ce groupe là ouais tu m'étonnes et en plus ce groupe il a quand même vécu des choses fortes rien que sur cette année il me semble c'est l'année où tu commences à être vraiment titulaire donc 2013-2014 vous allez à l'europa league quart carte finale contre la juve voilà exactement carte finale contre la juve vous finissez quasiment enfin au pied du podium et tout ça joue bien ça se passe bien c'était comment cette saison là justement notamment avec l'europa league alors que c'est ta première saison bien titulée. pour moi c'était ma première saison 2013-2014 première saison où je jouais tous les trois Jours, c'était nouveau pour moi, ouais. C'était nouveau pour moi, euh, donc il a fallu euh, apprendre à, à, à gérer. Euh, bon, après, j'avais la chance d'avoir joué au qui, qui connaît extrêmement bien ce cette routine. Euh, et puis, moi, j'ai appris et j'ai appris à connaître mon corps aussi à ce, ce moment-là. D'accord, que je crois que cette année on fait 61 matchs, oui, un truc comme ça. Oh c'est monstrueux, hein. mais c'est voilà, on fait enfin. Enfin, c'est un kiff incroyable, c'est un kiff incroyable, même si c'est vrai qu'en championnat, euh, il me semble que cette année, on finit cinquième. Ouais, 4 ou 5ème, ouais. ouais très, euh, il me semble qu'on finit cinquième, et euh, on, ouais, c'est ça, en ce on, on gagne à Nice le dernier match, je me rappelle, et, euh, et c'était dur, c'était dur, on était tous cuits, tous fatigués, euh, le quart final contre la Juve nous avait fait un peu mal, ouais, voilà, on avait espoir quand même, parce que bon, c'est vrai qu'on perd un zéro à domicile, mais après, là-bas, euh, mm. on fait un très très grand match, mais, mais ça ne suffit pas. Alors... Tu as peut-être une anecdote de cette époque, de cette saison-là, dont, dont tu te rappelles, comme ça, ou je sais pas, à la veille d'un match, ou lors d'un match, ou face à un joueur aussi, ou ça euh, pff, Non, pas spécialement. Bon, je sais que pas... c'est des questions un peu dures, donc je, ouais. je, je, je voulais s'y réfléchir un petit peu et tout tranquille. Non, des... déjà, j'aime bien, parce que franchement, tu as une bonne mémoire. Ouais ouais ouais non bah ça je, je me rappelle c'est c'est des faits marquants euh, marquants hein. c'est non il n'y a pas plus d'anecdotes que ça c'est vrai que euh, le, le gros point positif c'est que c'est qu'on était vraiment vraiment tous ensemble très ouais. soudés et on savait où on voulait aller c'était euh, c'était vraiment le, le le club au centre au centre, au au centre de la chose. Chose, voilà au centre de la chose et, et ouais, il fallait qu faut qu'on donne une, une, une très, très belle image. Jouer sous les, euh, tous les trois jours quand tu es gardien, euh, c'est dur physiquement, mais est-ce que c'est aussi dur, surtout mentalement C'est très dur mentalement. C'est très dur mentalement parce que tu as beaucoup d'adrénaline et beaucoup de concentration qui font que ben, ben, ton énergie, elle est, pompée. elle est moins pompée physiquement par rapport à un joueur, mais niveau, euh, sur l'aspect mental, elle est, elle, elle est incroyable parce que tu n'auras peut-être pas grand-chose à faire du match. Ouais. Mais il suffit que t'en aies une. Et si t'es pas concentré, si t'es pas un minimum chaud ou, ou attentif, c'est compliqué, tu ouais. passes au travers, quoi. Euh, tu au travers, ouais. la plupart du temps c'est ce qui se passe. Hein. Ah là là. Et... Mais voilà, c'est vrai que niveau énergie mentale, c'est. On a fini les lessivé, quoi. Surtout sur une première saison Titu, comme tu dis, jouer tous les trois voilà. jours, devoir être remobilisé mmh. tous les trois jours, avoir du coup moins d'entraînement entre chaque match, si ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais puis c'est vrai, en plus, cette année-là, je me fais une grosse blessure, je me mmh. fais fracture des oui. double vertèbre. Vertèbre, ouais. euh, C'est... j'ai mis... j'ai essayé de faire revenir au plus T'es revenu vite. plus Tu me semble ouais. que t'es revenu en un mois, alors qu'il te disait ouais, deux fois. je suis revenu ça. six semaines, on m'avait annoncé euh, deux, trois mois, mais... Euh... Non, j'avais pas trop accepté le di diagnostic. <rire> <rire> du coup... <rire> <rire> T'avais forcé pour revenir. Ouais, plus vite, du coup j'ai voilà bah j'ai fait en sorte de pouvoir revenir au bout de six semaines et puis euh, j'étais revenu pour un match euh, à Guimarães ou ouais. ouais. Fort, ouais. Voilà, c'est vraiment grave cool, moi j'aime bien Moi, moi j'aime bien parce qu'on parle de cette saison un petit peu, moi forcément quand j'étais plus jeune, il y a une saison qui m'a marqué en particulier quand j'étais plus jeune, c'est la saison 2014-2015 avec Hubert Fournier qui arrive euh, une saison que j'ai décrit comme euh, une saison qui commence avec un rythme un petit peu lent au tout début, voilà, quelques ouais. petites défaites et tout, mais après le rythme il s'imprègne et là le groupe, chose que j'ai vu et qui m'a rappelé une très belle époque le groupe n'encaisse qu'une défaite entre fin août et fin février, mmh. littéralement, donc cinq mois, une défaite, c'est quand même fort. Euh, le duo, euh, la casette Fekir est en feu. Euh, Toi-même, tu es en très grande forme. Euh, une équipe qui joue en losange et qui fonctionne bien. Euh, par Parle-nous un peu de cette saison euh, où euh, l'OL a au final euh, pu jouer le titre pendant quasiment euh, l'ensemble de la saison. Euh, ouais, bah... Sur les deux, trois dernières journées, euh, ouais, on jouait le titre, quoi. Ouais. On jouait le titre. Jusqu'au euh, fameux, jusqu jusqu fameux match face à Caen. Jusqu'au fameux match face à Caen, où tu prends une bonne branlée, tu ouais. en prends trois et tu dis, bon, bah voilà, est-ce qu'on perd on perd l'espoir du titre là. Euh, et puis après, euh, je crois qu'on fait un, un ou deux résultats qui ne sont pas bons aussi. Donc euh, À partir de, de ce match-là, c'était fini. Mais c'est vrai que on a mis du temps à se démarrer. Et je crois que là où on a le petit, le, ce déclic, c'est un match contre Monaco à domicile. Ouais. On gagne 2-1. Euh, difficilement. Ouais. Difficilement. Et à partir de là, ça s'enclenche. Ça crée quelque chose un voilà, là, là, À partir de là, ça s'enclenche. Et, et même, on, on sentait même un, dans le stade, à ce moment-là, je me rappelle bien, un, un, un ouf euh, de soulagement. si dire... Voilà. La victoire, euh, elle a été difficile, mais elle est là et on parle là-dessus, on part sur cette base-là. Ok. Et puis après, c'est enchaîné, c'est enchaîné, c'est enchaîné, jusqu'à ce, ce fameux match contre Paris en, en février, <rire> où, où je l'ai toujours là. Et... Le penalty a retiré Voilà. <rire> voilà. Ça aurait fait un zéro au lieu d'un partout. On a eu euh, peut-être 4 ou 5 points d'avance à ce moment-là. Et... et après, l'espoir était permis euh, Après, l'espoir était permis, ouais. Il, il était déjà permis, parce qu'on s'est donné l'opportunité de pouvoir y croire. Ouais. Et je... Jusqu'à la fin, mais ça n'a pas été le cas. Ce fameux penalty à retirer, raconte-nous un peu, genre dans ta tête, quand Zlatan va pour. Enfin, ouais, ouais bah déjà. Euh... Déjà, bah j'étais déjà, chaud bouillant. Ouais. <rire> Je me suis pointé pas... <rire> <rire> à droite, à gauche. Mais euh, ouais, et puis même, euh, voilà, c'est vrai que dans le stade, c'était le, le feu complet. Euh, J'entendais mon scandé deux, trois fois à chaque. Enfin, pas mal de fois à chaque arrêt. Et j'avais envie de redonner ce. ce c'est espoir. Ouais, penalty, tu peux mettre toi voilà, Hazlatan n'importe l'autre, faut que je la sorte quoi. Puis je la sors <rire> oh, tu Et te fait... veux être en feu dans ah, ta tête à ce moment-là. J'étais moment calme, mais c'était feu d'artifice dans ma tête hein. c'était euh, mais euh... puis quand je vois euh, ce Turpin hein, réindiquer le point de penalty, je fais non. Qu'est-ce qui s'est passé Je vois un regroupement tout autour, des cartons jaunes à, la, à droite ouais, à Ouais, bah après, un joueur comme Zlatan, hein, tu lui laisses pas une, tu laisses une autre opportunité, c'est filage. Hein. Ouais. Donc, euh, ouais, ça a été dur. Ça a été dur. Ça a été dur à ce moment-là parce qu'on avait cette preuve d'injustice. Et après, euh, après, le pourquoi du comment, je ne me rappelle plus exactement pourquoi il a fait retirer. Je sais plus. Il me semble qu'il y a un joueur qui rentre juste avant qu'il ne ah, Je crois que c'est euh, Henri Bedimo, ouais. quasiment à hauteur de Zlatan. C'est ça, je crois qu'il rentre en plus pour le coup. Ouais, bon, forcément, <rire> nécessairement. Ça ouais, mais bien bon, bien. Voilà, à ce moment-là, c'est vrai qu'on aurait retiré plein, plein de penalties, mais quand ça nous arrive à nous, ça fait mal. Ouais, forcément. Et du coup, sur cette saison-là, sur ce groupe, et notamment sur ce duo euh, qui avait vraiment beaucoup marqué euh, entre, euh, entre Laka et, et, et Nabil, avec beaucoup de buts, même à Montpellier, on se rappelle, beaucoup d'actions, beaucoup de choses. C c il, il fonctionnait comment, même à l'entraînement, euh, un truc comme ça ouais, là, Il pouvait jouer les yeux fermés. Ouais, <rire> ouais C'était impressionnant. Après, mais, ouais, tous les deux ont cette euh, faculté à être, euh, à être tellement collectif que voilà, les mouvements ils se connaissaient euh, ils pouvaient se trouver comme je l'ai dit juste avant les yeux fermés sur une, une passe dans le dos d'extérieur, du pied ils savaient qu'il était là euh, et puis c'est des joueurs de ballon bah ouais. ils, ils sentent le truc c'est c'est des joueurs qui sont qui sont extraordinaires donc à, à partir du moment là même s'ils étaient jeunes ils avaient déjà ça à partir du moment où t'as ça bah, t as, derrière, t'as plus qu'à continuer à travailler, mais tu sais que c'est à ça, ça va, ça va le faire. Quoi. Et parmi ceux qui nous regardent dans ma communauté, je sais qu'il y en a, ils sont un peu jeunes, tu vois. Ils ont, bon, après, un peu jeunes, toute proportions regardez, ils ont genre 19, 20 ans. Mm -hmm. Donc là, par exemple, regarde, on parle de 2014, 2015, déjà il y a 7-8 ans, ils étaient ouais. jeunes, tu vois. Ils entendent souvent parler du fameux Nabil avant sa blessure, même si après sa blessure, il aura fait d'ailleurs de très belles choses. Encore aujourd'hui. Encore <rire> aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, ils prennent la copa rey avec le bêtis et tout. Mmh. Là-bas, c'est un cadre. Euh, bravo à lui. Mais Nabil avant sa blessure, toi qui l'as vu sur cette saison-là, il a été vraiment ah, trouillant Il était en vraiment plus. si fort que ça. En plus, moi, je l'ai vu, euh, vu se blesser parce que... Bah, bah, je, je, je suis te fais le croisé, c'était à, la... à Lisbonne, France-Portugal. Euh, euh, ouais. France -Portu... enfin portugal France. Et, et là, Nabil est intouchable. Il est intouchable, tu peux faire tout ce que tu voulais. Tout lui si réussit tout il était un contre un, ben, tu savais qui passait. Il frappait, ben, c'était but. Euh... Gros démarrage. Ouais, très, très gros démarrage. Il était on fire. Hein. Il était vraiment en feu. Et, et quand tu as un joueur comme ça dans ton effectif, tu, ouais, ben, tu sais que si à un moment donné, c'est un peu plus compliqué dans le match, lui il va te faire la différence. Ouais. Il y a juste à maintenir le 0-0 et il te fera un déclat. Quoi et du coup au final in fine sur cette saison là genre même si en ldc vous avez fait une phase de poule difficile ouais. vous avez vous avez quand même réussi à faire second et tout belle saison tu bon. retiens... Oui, retiens, retiens du bon j'en retiens oui j'en retiens retiens du bon j'en du bon on parle de celle de 2014 2015 ouais, exact il n'y a pas de coupe d'europe cette année là c'est l'année d'après ouais. oui c'est l'année d'après ouais. oui c'est l'année d'après parce que on se qualifie pas je crois on perd euh... contre astra astra Astra duo on perd chez nous de 1 bordel on perd chez nous de 1 et je crois là-bas on gagnait un zéro ouais. il manquait le euh, okay, but oui. ouais, ouais, ouais. mais euh, ouais, ouais ouais cette année là il y avait pas mais en tout cas 2014-2015 même s'il n'y avait pas la coupe d'europe c'était c'était positif parce que euh, voilà on a lutté avec le paris saint-germain jusqu'au bout et et on s'est donné le droit d'y croire Grand kiff. Saison d'après, du coup, bah, c'est un, une saison un peu particulière, parce qu'elle a vu, euh, donc là, je reprends, merci, hein, pour le coup, je m'étais un petit peu trompé, on reprend avec, un, comme on avait dit, euh, ouais. un retour un peu plus difficile, etc., en LDC, un automne plus compliqué, qui vit également, du coup, un changement d'entraîneur, ouais, avec euh, l'arrivée de Bruno Genesio, et une nouvelle dynamique, quand il arrive, mmh. qui s'installe jusqu'à la seconde place finale, à nouveau. Ça. Euh, avec, en plus, l'arrivée au grand stade, euh, cette finale face à Monaco, euh, qui est décrite enfin, encore euh, par euh, beaucoup comme... L'un des plus grands matchs que ce stade ait vécu, ce qui en plus est absolument réel. Euh, avant de parler un petit peu de ça, moi je vais te poser la question, quand Bruno Genesio arrive, qu'est-ce qu'il a apporté à un groupe qui du coup était un petit, un petit peu en difficulté bah Déjà, il nous connaissait par cœur, parce qu'il nous a eu dans la formation, en tout cas en CFA, moi je l'avais eu. Euh, et puis après, ben, il, au quotidien, il était avec nous, c'était l'entraîneur euh, entraîneur adjoint, et, et il nous connaissait par cœur. Donc, euh, il a été très bon. Très bon dans son discours, il a été très bon dans son management. Ok. Très très bon. Ok. Vraiment. Ça, très, euh, ça, alors qu'il n'avait qu pas d'expérience en tant que numéro un au haut niveau. Hein. Mais euh, le club lui a fait confiance, les joueurs lui ont fait confiance. C'est ce qui a donné cette deuxième partie de saison incroyable, qui nous a permis d'aller chercher cette deuxième place et faire un match d'anthologie contre Monaco à domicile. Ça, s'est retranscrit par quoi ce « il a été très bon »,« il a été très bon » Dans oh, tout, je pense, dans les actes, il a, y a... Ouais, et... ouais, voilà, parce qu'il il savait, il savait les joueurs, il, a, il les connaissait. Il connaissait les qualités, il connaissait les tempéraments des uns et des autres. Donc, à partir du moment-là où tu connais ton effectif, bah, tu vas avancer sur une base de travail qui est peut-être différente que ce que Hubert Fournier avait à l'époque. Mais, euh, mais voilà, et puis euh, dans son management, euh, son discours, euh, euh, il a été très très bon. Sur ce, à ce niveau-là, il y a un à, à lui reprocher. Hein. Et donc du coup, euh, cette dynamique qui s'installe, qui mène jusqu'à cette deuxième place, à ce moment-là, ça, ça fait revivre un peu, un, peu, un peu le truc Ouais, ça fait revivre, parce qu'on bah, est on a encore tous là, on est encore tous là. Pour certains, c'était la dernière année, mais euh, on est encore tous là. Et c'est vrai qu'on se dit, et, et, voyant la situation du club, on était très très mal. Euh, on peut pas on peut pas peut pas laisser le, le club comme ça c'est pas ouais, logique c'est pas possible puis le fait euh, voilà Bruno est rentré est venu euh, et je pense qu'il y a eu une grosse prise de conscience de la part de, de tout le monde de la okay. situation en... ce qui pouvait ce que ça pouvait engranger aussi euh, dans à l'OL ouais. euh, et à partir de là il y a eu le déclic tout de suite très vite très très vite et c'est parti c'est euh, parti pied au plancher euh, être ouais, ce rouleau compresseur qu'on qu doit être et qu'on a été, euh, et écraser tout ce qui venait sur nous. Euh, de plus, quand il arrive, c'est mi-décembre. Ouais. Mi-décembre, il y a eu le temps de la petite trêve qui a peut-être, je pense, permis pour la reprise de, voilà, ouais, déjà en tout cas de d'évacuer plein de choses. En tout cas, de ce qui a pu se passer avant, de, de partir en vacances, de se ressourcer en famille, ouais. euh, et de rattaquer, euh, de rattaquer l'esprit totalement libéré et de se dire voilà, on y va tous. Maintenant, on est ensemble, on avance, on est un groupe une famille et on y va et c'est ce qui s'est passé ouais, ouais. non mais il y avait des choses à évacuer en plus je pense hein. notamment ouais. la blessure de nabil dont on avait parlé des choses comme ouais. ça c'est sûr que ça avait dû un peu un petit peu marquer. comment est-ce que du coup toi tu avais vécu cette finale pour la seconde place contre monaco comme je disais qu'elle été encore décrite à Rachel comme des, une des plus grandes ambiances au stade moi c'était la première fois de ma vie et une des seules fois d'ailleurs où j'ai vu le stade entier faire une grecque ça, ça m'avait... Les images étaient magnifiques. Ah, ça, c'était exceptionnel. Non, c'est vrai que avant le match, déjà, à l'échauffement, tu sentais, tu dis, ouais, aujourd'hui, il ne va rien nous arriver. Ouais, aujourd'hui, il aujourd se nous passe nous quelque arriver. chose de grand. Aujourd'hui, ça va être un match euh, d'anthologie. Ouais. Ça va être extraordinaire. Pas manqué. Donc, bon, on s'échauffe et tout, une ambiance de folie -in. incroyable. des frissons de partout. Euh, Donc, genre, on démarre. On marque très tôt. Très tôt, très vite. Très tôt, on marque très tôt. Euh, eux, pre eux prennent un rouge oui je fais un petit crochet <rire> petit crochet deuxième jaune sur j'explique qui c'était Zakabi <rire> je crois non euh, non c'était euh, je crois que c'était Traoré, euh... Traoré. Traoré. Oui, oui, Traoré Traoré Traoré oui Traoré je, je vois des pouces là-bas <rire> <rire> ouais. Ouais, c'est ça non mais euh, ouais je, petit crochet il prend deuxième jaune carton rouge ouais, et puis après c'était fini avec le stade non, t'en mets un, t'en mets deux, t'en mets trois. En... Ah, là, après, c'est gala, quoi. Ah, c'est, ah, folklore. Après, non, franchement, c'est, Puis le fait d'avoir de... cette communion en fin de match avec, euh, tout le stade, pas spécialement qu'avec les copes, mais Bien vraiment fait. avec tout le, tout le stade, c'était incroyable. Comme tu, comme tu dis, tu vois, tout le stade, danser, chanter, euh, euh, se pousculer, se pousser, c'est, là, ah, la folie. Euh, je pense même le président, il est en train de bousculer tout le monde. J'y <rire> euh... j'ai en train de mettre des coups d'épaule voilà. en présidentiel. <rire> Mais euh, ouais, c'était ah, des... des ambiances incroyables. <rire> en plus, ça me fume parce que vraiment, sur cette saison-là, vraiment quand je l'ai vu, j'ai souri. Parce que déjà, bon, bah, la finale, etc., on l'avait vécu ici, c'était énorme. Et, euh, la semaine d'après, donc, dernière journée, parce que ça, c'était à 37e, deuxième place assurée, pépère, 38e, j'ai vu, <rire> vous avez perdu trois à Reims sur un match qui ah peut être ouais, complètement. Pour ouais. Vous avez dû y aller en mode, bon, allez! Ouais, là, c'était, je pense que la pression était retombée, <rire> tout était fait, euh, il allait, ça allait pas bouger. Bon. Vraiment, ça allait à Reims comme ça. Voilà, je pense qu'on <rire> était bien, qu bien fatigué pendant ce match. Ouais, coup, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Du coup, voilà, non, c'est, c'est des matchs tranquilles, faut les jouer, voilà, mais je pense exactement. que vous n'étiez pas. <rire> et ben, c'est top de parler. Un petit peu de tout ça, ça permet de, du coup bah, le retour en Ligue des Champions. Une saison 2016-2017, un peu plus compliquée en Ligue 1, mais avec toutefois le, le fameux parcours en Europa ouais. après être sorti en LDC, du coup en poule. Parle-nous un petit peu de, de ce parcours, de ceux ici et notamment bah, du coup à euh, ta sauce. C'est quoi Ça va un moment où je vais te laisser totalement la parole. Euh, on refait le parcours ensemble, donc les matchs logiques, phase de, euh, mm -hmm. de poule qui te ramène, de LDC qui te ramène en Europa, le match contre la Roma. Mm -hmm. Le match face à Besiktas, c'est notamment la séance de pénalty là-bas, dans un stade turc chauffé à blanc. Et du coup, la demi contre l'Ajax entre à Amsterdam et euh, voilà. la presque remonte à l'Ajax. La, pres euh, la, presque. la presque. Non, mais c'est vrai que bah, quand tu es, es reversé en Europa League, euh, tu regardes l'effectif, tu dis ouais. Il y a fortement moyen de faire quelque chose, quoi. Puis tu, tu joues ton 16e. Ça se passe plutôt bien, ça déroule, tranquille. Mmh. C'est Asad Alkmar je Ouais, c'est ça. Tu joues ton 16e contre l'Azad Alkmaar, ça déroule, tranquille. Je crois que sur les deux matchs, il y a plus de 10 buts. Ouais, oui, oui tranquille. Tout, tout se passe bien. Et puis, 8e, 8e tu joues tu joues la Roma. Tu dis, ouais, d'accord. Bon, là, on y rentre. Et en plus, le dernier Roma OL, bon, il était peut-être... Ouais, il n'avait pas laissé de bons souvenirs. Exactement. Et puis, euh, et puis, on prend but. Ça va être dur. Ok, on s'accroche, on a deux 2-2, tout début de deuxième mi-temps, je crois. Et, et après, là, c'est. Festival. C'était incroyable. Le but de Nabil, la frappe extraordinaire d'Alex. Sa célébration, pour moi, était <rire> exceptionnelle. Tu regarde comme ça, là, et regardez sa famille là-haut, comme ça, il bouge. Ah, c'était énorme. Puis après, tu le match retour. Le match retour, c'était très compliqué. On perd de 1 mais. Mais on y allait avec, euh, avec mmh. beaucoup d'envie, beaucoup de, beaucoup de caractère, et ça nous a permis de passer, c'était ouais, Le but, dur. but, le but de Mokhtar. Dur. Le but de Mokhtar, on gagne à zéro, tu te dis ouais, il faut tenir quoi. Bah, après ils arrivaient à revenir à égaliser avant le, euh, sur la première mi-temps, et puis, et puis c'est vrai qu'après on prend le deuxième but très tôt. On prend le deuxième but très tôt et ça fait 2-1, hein. tu te dis bon ben bah, encore un, c'est fini les mecs. Hein. Donc euh, là on est costaud, on, on défend tous, on, on attaque tous quand on peut attaquer, et, et puis là on fait vraiment corps, on, va, on a vraiment vu euh, l'équipe vraiment tous ensemble, et, et puis on passe, et puis on passe, et puis après, bah des chictas ouais. avec euh, voilà, tout ce qui s'est passé sur le match aller ici, ce qui était assez incroyable, mais euh, voilà, donc... Euh, on perd, on perd encore un zéro ouais je crois on perd un zéro euh, on revient et puis t'as Jérémy Morel qui sort de <rire> qui sort de nulle part qui chipper le ballon dans les pieds dans les pieds du gardien <rire> tu me... t'es -ce dit c'est bon allez on va aller là bas et bon on allait enfin on connaissait un peu le contexte avec ce qui s'était passé ici on arrive là bas c'est c'est pesant ah, ah, c'était chaud, hein, c'était oh. chaud. Bah, C'est simple, on s'entendait vraiment pas du tout. Il ouais. n'y avait même pas d'indication à donner, ne, ne serait-ce que même moi, mon défenseur central, on ne s'entendait pas. D Déjà, l'échauffement, quand vous rentrez pas. Déjà, l'échauffement, c'était... Bon cas. Bon, d'accord. Ok, bon, bah, on va serrer les coudes. Hein. On va <rire> faire ça ensemble. Et puis, euh, et puis on... on... On tient, on... c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il y a de la fatigue. Il euh, y a Alex qui se blesse juste avant, juste avant, les deux, juste avant la prolongation. Ouais. Euh, tu dis ouais, père Alex. Alors euh... qu'il avait marqué. Alors qu'il avait marqué, ça va devenir compliqué. Et puis voilà, on est costaud, on maintient, on maintient, la... on maintient le, le résultat. On va au penalty. Et je crois qu'il y avait une stat qui était sortie où on était vraiment dégueulasse au penalty, qui était assez incroyable puis bon bah les cinq premiers tireurs euh, d'un côté comme de l'autre euh, ça marche le sixième pareil ça ça marque et puis et puis euh, et puis j'arrête le septième ouais. j'arrête le septième et je me dis c'est bon ça y est puis je vois Jaja donc euh, Christophe Jallet qui essaye de me trouver une lucarne au croisé j'ai dit non <rire> pas maintenant Christophe <rire> pas maintenant Jaja s'il te plaît mais euh, mais voilà et puis après euh, après derrière bah, j'arrête le, le suivant et puis c'est Max qui prend la responsabilité de de, de mettre le but enfin euh, le dernier penalty oh là là ça devait être là la... ouais c'était quelque chose de des mouvements parce que après euh... parce qu'après voilà il y a Jobas qui arrive vers moi c'est vrai que tout le monde arrive vers moi c'était là là tu craques c'était tu te dis waouh ouais, quelle fierté quoi j'ai on va aller jouer une demi finale de, de Coupe d'Europe et et tu as contribué à faire euh, en sorte qu'on y qu'on y soit et mmh. puis ouais, tu as Jo qui tombe dans les bras moi j'étais j'avais les yeux euh, les yeux qui brillaient <rire> les, les émotions et Jo qui me pleure dans les bras tu tu, putain, tu, ouais, tu craques quoi tu craques parce que bah tu as cette sensation de dire ouais est-ce que tu ce que as fait est-ce que ce, les couleurs que tu amènes mmh. ce blason tu, tu continues à le faire évoluer et à faire parler de lui aux quatre coins voilà, aux quatre coins de l'Europe et c'est quelque chose qui c'est un sentiment qui est incroyable. Il faut vraiment vivre l'instant T pour vraiment sentir sentir cette chose-là. Mais après tu tu joues l'Ajax. Et puis là le match allait une catastrophe. Oh là là ah, une là. Une catastrophe. Là. Vraiment on s'était roule au compresseur. Ah, une catastrophe, on prend 4-1, je pense qu'on peut même prendre 12-13-1. C'est il pas volé hein, ça serait pas volé. Ouais. ouais. Bertrand Traoré en fait, Bertrand, <rire> Bertrand Traoré qui qui marque de la tête, tu dis mais pff. J'ai dit, bon, ok, bah voilà, c'est fait. Et après, il y a ce, ce petit but qui nous fait quand même du bien. Ouais. Donc, euh, à 4-1. Et puis après, on joue le retour ici. Et là, alors, on y a tous cru. Hein. Jusqu'à la dernière seconde, même moi, je crois qu'à la fin, je monte. <rire> mais, mais voilà, en plus, on perd un 0. On perd un 0. C'est euh, Dolberg qui ouais. marque euh, très vite. On rappelle très vite Et puis, 1-1, euh, et juste avant, juste avant la mi-temps, Alex qui marque. Oui. Deuxième poteau, un hein, centre, je crois, c'est plus d'arachides ou quoi. Euh, donc de 1 et là, as le on n'avait même pas envie de rentrer, c'était pas là pour nous, enfin fallait pas rentrer, c'était le feu. Le stade en ébullition, c'était incroyable, c'était le, le feu complet. tu s'est dit bon bah allez, on va aller se calmer à la mi-temps, et... et puis on rentre, mais met euh, Rachid met le troisième, de la tête, Rachid diesel qui a marqué de la tête. Le <rire> grand Rachon, le grand rachon. Et, euh, et après on a poussé pour aller chercher le quatrième, pour essayer d'égaliser, mais ça c'est pas fait, mais voilà, remis tout ça, c'était une campagne européenne marquante très marquante, ouais, très marquante parce qu'on est passé par plein plein d'émotions toutes les émotions possibles je pense et ça nous a permis de continuer à évoluer dans notre carrière hein. euh, tout ce temps qu'on était à ce moment là c'est ouf parce qu'en fait, cette fin de saison 2017 elle a aussi marqué une petite révolution à son échelle à l'OL euh, c'est l'été où il y a eu le départ de Corentin Tolisso, euh, Tolisso pardon, de Gonalon, d'Alex Lacazette un an après celui Titi qui était parti au Barça Là, à ce moment-là, il ne reste plus que Nabil, Jojo Ferry ou toi, avec beaucoup de nombreux arrivants cet été-là. Euh, on peut, bah, citer Bertrand Traoré notamment, Mariano, même fils quelques mois auparavant, et d'autres. Comment toi t'as vécu ce changement de cycle où, à ce moment-là, ça faisait du coup quatre, ans que t'étais là, euh, tu étais un des anciens entre guillemets, du coup, euh, ne serait-ce que par l'âge et l'expérience que t'avais. Comment t'as vécu ce changement un petit peu de, de cycle, d'un cycle où vous êtes tous ensemble les gars, les potes de formation à, Ah, bah tiens, maintenant les leaders et il y a des nouveaux. Bah, comme tu l'as dit, tu perds tes potes, quoi. Tu perds tes potes, tu perds ton ton noyau dur à l'intérieur du club. Et puis là, il faut tout redémarrer. faut tout redémarrer parce que tu as beaucoup de départs, beaucoup ouais. de départs importants. Euh, beaucoup de départs importants euh, à l'instant T et, et tu fais venir aussi beaucoup de joueurs. Ouais. Donc il faut... Tanguy, alors, voilà. il faut redémarrer une, une dynamique, mais sur ça, euh, sur ça, c'est, je pense que Bruno était très bon, Bruno okay. Genesio, euh, était très bon vraiment sur le fait que de garder un peu ce qu'on avait fait dans le passé l'année, la saison, la saison, la saison précédente. Et de repartir sur sur des mêmes bases avec des joueurs différents, mais tout en gardant ces structures, ce jeu, okay. euh, qui permettait de voilà de de, de refaire une année euh, euh, sportivement euh, bonne. Mais euh, mais voilà, c'est vrai que les, les départs de certains, ça a été ça a été très compliqué pour pour, pour moi le premier parce que j'ai perdu tous mes tous mes potes de formation ouais, et ils sont tous partis. Maintenant, ils sont revenus <rire> certains. Mais euh, mais ouais c'était dur, c'était dur au début. Tu dis pas ouais. T'en perds, perds, perds beaucoup. Après, il y en a toujours, il y en restait toujours un, deux, trois. Mais c'était pas pareil. Il a fallu recréer quelque chose et, ah ouais. et une dynamique, euh, un, un gros groupe, un oeil dur euh, pour repartir pour du bon pied et refaire ce qu'on a fait. Euh. La précédente. Et ça s'est fait un peu comment Parce qu'il y avait aussi par exemple des jeunes à intégrer, c'était la première euh, ouais. saison titulaire d'Ousem, mmh. il y avait encore des jeunes à l'époque, bah, il y avait Amine, il y avait mmh. William Goebbels, il y avait Mizian, même, il y avait plein de petits jeunes comme ça qui commençaient à porter le bout de leur nez, ouais. même s'ils n'ont pas tous percé à l'OL, il y avait quand même de la rotation, des nouveaux joueurs, des, un nouveau groupe et tout, comment ça, ça, ça se crée comme ça Ouais, voilà. mais tu redémarres une dynamique, tu de redémarrer une dynamique, ça passe par des relations, ça passe par euh, aussi un management qui est, doit être ultra important et qui a été bon. Euh, ça passe par euh, par des paroles, par des paroles, euh, des affinités plus peut-être avec les uns que d'autres, mais au final, euh, quand on est dans le dans le rectangle vert, bah, on est on est tous dans la même famille et mais ça ça passe par euh, partout tout, par enfin créer une, une, beaucoup de choses, d'accord ouais, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de départs et ouais, c'est peut-être un tiers de l'effectif qui a été euh, renouvelé, ouais. renouvelé, donc euh, donc ça fait beaucoup quand as un effectif de 25 joueurs fait euh, partir un tiers, ça fait quand même beaucoup. Et en plus, le pire, c'est que cette saison-là, pour moi, pour moi, cette saison-là a été marquée par deux choses, et on va y revenir et après on avance gentiment. Euh, première chose, c'est la capacité de ce groupe à avoir gagné énormément de gros matchs à la dernière minute. Ouais. Monaco, à domicile, mmh. Paris, mmh. à domicile, Marseille, là-bas. Donc, il y a eu beaucoup de grosses rencontres comme ça, gagnées dans les dernières minutes. Je pense ouais. même que j'ai pu en oublier une, mais il, a, il semblait vraiment qu'il y avait 4 ou 5 gros résultats comme ça cherchés dans les dernières minutes. Mmh. Et une équipe... Euh, forte comme ça sur ces grosses rencontres, mais des fois un peu plus en décalé sur des plus petites rencontres où des fois c'était décrit, et c'était les critiques de l'époque, comme un peu des, des purges, quoi, des matchs où c'était assez ennuyeux et tout. Ouais. ouais. Qu'est-ce toi t'en pensais justement de ces deux phases-là Cette capacité à se sublimer des fois dans les grosses rencontres et à gagner même des fois jusqu'à les dernière minute avec un très fort mental, et des plus petites rencontres où c'était plus compliqué à manœuvrer. Ouais, bah de toute façon, euh, ça a été pointé du doigt très rapidement, parce que c'est vrai que... L'OL, c'était, ouais, dans les grands rendez-vous, attention. L'OL, voilà, c'était, euh, ils vont répondre présent, quoi qu'il arrive, que tu peux être Paris, que tu peux être Marseille, voilà. c'était l'OL, ces grands rendez-vous, ils sont là. Voilà. C'est vrai qu'après, quand tu vas jouer des matchs peut-être un peu moins prestigieux, ouais. qui valent tout autant, hein, parce que c'est trois points à l'arrivée, et que ça te permet encore d'avancer, ben euh, manquer quelque chose. Ouais. Et ce, euh, voilà. Euh, c'était quoi on, on, nous a a reproché. Reproché. Bah, on nous a reproché certains de choisir nos matchs. Euh, Après, moi, pour moi, c'est impensable de pouvoir choisir un match plus qu'un autre. Voilà. Ouais. peut-être que c'était que c'était plus compliqué pour certains que d'autres. Moi, c'était impossible parce que je savais que, enfin, on, on sait tous quoi à l'arrivée que tu joues contre Paris, Marseille, que tu joues Amiens ou, ou Guingamp euh, Voilà, exactement. À l'arrivée, c'est trois points. Alors oui, bien sûr, il a. Ce sera beaucoup plus médiatisé. Ah ouais. Mais à l'arrivée. Euh arriver ça vaut tout autant. Tout autant quoi. Et donc du coup pour toi c'était quoi un peu le souci peut-être dans ces plus petites rencontres ah, peut-être prendre certaines certaines équipes à la légère je pense ouais. à certains moments tout en je pense que voilà il suffisait que tu joues euh, Marseille avant tu gagnes euh, tu joues je sais pas euh, une équipe un peu moins prestigieuse tu dis bon c'est bon ça va le faire il suffit juste de poser le maillot de l'Olympique Lyonnais sur les épaules et c'est bon. Et non pas du tout. Non pas du tout parce que l'équipe en face elle va avoir la dalle elle va voilà envie de t'enfoncer parce que tu as gagné euh, tu as gagné avant tu T'es aux anges, j'étais sur un nuage Non, non, nous on est là pour te faire redescendre du nuage. Et la... la plupart du temps, c'est ce qui se passait. Ouais. ouais, ouais. Voilà, donc c'est, ça faisait mal parce qu'on ciblait le, le problème. après, voilà, on n'est pas, on peut pas non plus prendre tout le monde par la main, ce qui est compliqué. Bien sûr. pierre moi, cette saison-là, il y avait eu cette période difficile en février. On était sorti en Coupe de France, ouais, etc. Ouais. Une mauvaise série en Ligue 1. Ouais. Et on arrive à Marseille là-bas dans une situation où limite ils ont plus qu'à nous achever pour à, à, à, être à 8 points du podium ou 11, je crois, il me semble. Et on gagne dans les dernières minutes comme ça, un match compliqué avec euh, beaucoup, beaucoup de rebondissements et tout. Ah, ça devait être la folie. C'était la folie, ah, c'était la folie, ouais. folie jusqu'au bout à ce match <rire> C'est vrai. Ah oui, bah oui, en plus, ah, Oui, <rire> j'ai oublié. Mais euh, ouais, euh, pff, le troisième but c'est. Grand dégagement. C'est moi, je dégage long. Ma, je crois que c'est Mariano qui gagne son duel de la tête. Ouais. Et même fils qui va et qui met la tête et il marque, il finit en arcade en sang. Il enlève son maillot, il jette le maillot devant le cop adverse. Tu dis, tu vois la folie. Voilà, ah, le feu. En plus, euh, voilà, il enlève, c'était exceptionnel. Ses ces tatouages comme ça, il crie Il sait. j'ai guerrier, quoi. C'était exceptionnel. Puis il y a cette image là, quoi. Voilà, donc. Euh, non, c'était l'Olympique année du moment. Ah, C'est le match sous grosse tension, as tu as-tu Ouais, j'adorais. J'adore, <rire> j'adore. Hein, j'adore toujours. Euh, que ce soit dans cette tension-là ou, ou pas, mais ouais, tant que j'ai l'opportunité d'être sur le terrain et de, donner et de représenter les couleurs que j'aime, moi, pour moi, il n'y a, a pas de prix. Cette, cette saison-là, l'O.L. finit troisième, retourne en, en regoute à, à nouveau la LDC après une saison en Europa, euh, avec notamment euh, septembre et novembre 2018 les fameuses confrontations face à Manchester City, ouais. l'exploit de l'etihad euh, le nul également ici, ouais. euh, qui est, en plus euh, résulte d'un très gros match, Comment, du coup, tu as vécu ce, cette confrontation et notamment euh, cet euh, énorme match euh, à l'Etihad euh, où l'OL coté à 17 <rire> <On s 'en rire> J'espère qu'il y a... en a beaucoup comparé sur nous. <rire> <terrain. rire> J'avais un ami, à l'époque, qui avait mis 50 euros, il avait vrai? pris 850 balles. Ah ouais, C'est bien. Hein? <rire> absolument lunaire. Mais, euh, mais, mais ouais, ouais. en plus, je me rappelle, quand on va à l'Etihad, juste avant, on fait un, un début de saison pas ouf, on fait 2-2 contre Caen ouais. avec Ferland qui égalise à la minute et tout, pied droit en plus. Et là, on va à et on gagne. Comment c'était ce match à ouais, bah, c'était. C'est vrai que c'était un moment où c'était très compliqué pour nous. Même quasiment peut-être que Bruno était en, en balotage ouais. euh, pour son poste. Et là, on sort un match euh... incroyable. Lulaire. incroyable. Tu a 2-0 à la mi-temps face à Manchester City là-bas. Eu... Wow. On est capable de faire des, des matchs comme ça. Pourquoi... On ne continuerait pas. quoi. Dingue. On a fait des performances... Bien moins bonne avant. Et puis tu viennes là-bas, bon, ils reviennent à 2-1, mais, mais t'es costaud quoi. Mmh. Tu sais que. Ils vont pas marquer un deuxième. Parce que t'es là, t'es là, t'es présent, tu, tu vois l'équipe, tu vois les mecs devant toi se... sortir les doigts du cul et aller à droite, à gauche, ouais, tacler ouais. quand il faut tacler. Je me rappelle, que c'était. Euh, euh, comment il s'appelle Un euh... hein, qui faisait ses, ses premiers matchs avec. Pap Diop Pap Diop. Il a fait un match extraordinaire Un match de gala Un match de fou Et puis t'as Ah as Maxwell, Maxwell qui <rire> Tu dis bah allez on y va Let's go Voilà on y va Et puis t'as pareil le match, le match retour ça se passe Ça se passe bien Même si, euh, même si à l'arrivée Il n'y a pas Il n'y a pas la victoire Mais, euh, mais tu t'es dit euh, wow, Tu t'es senti, voilà. voilà, senti au très haut niveau Énorme caractère Voilà Énorme caractère Tu T'es senti au très haut niveau tu amènes euh, de la fierté en fait t amènes euh, de la fierté aux au supporters au peuple lyonnais euh, à l'image du club en fait tu te dis ouais bah, eux euh, attention quoi ils sont gagnent à city euh, ils ont fait quelques bons résultats ouais, c'est euh, ouais. du haut niveau et en plus le pire c'est que moi pour préparer cette émission j'avais revu le résumé rapido du match à etienne même à etienne à un moment tu fais un arrêt décisif en seconde ouais ouais ouais ouais ouais je fais euh, je fais deux, deux ou trois arrêts en, en première où c'est un peu dévié où c'est un peu euh, pff, c'est pas très académique, mais c'est efficace, ouais. on va dire ça comme ça. Et puis après, ouais, en, deux, en deuxième, il y en, a, il y en a une ou deux qui sont, qui sont importantes. Mais après, voilà, moi, je l'ai toujours dit, je fais mon boulot. Ouais, ouais je fais mon boulot. L objectif à moi, c'est que le ballon ne rentre pas dans, dans le but. Et, et voilà, ça peut être plus spectaculaire que d'autres, moins académique que d'autres. Mais les, les, si l'efficacité est là, moi, ça me va. Et toi, genre... Quel que soit le nom de l'attaquant en face, ça te, ça t'impacte pas spécialement Non, pas spécialement. Genre là, par exemple, c'était Sané, Aguero, Sterling et tout ça te Non, pas spécialement. Non, sincèrement, j'arrive à faire, euh, pas facilement, mais abstraction un peu de tout ça. D'accord. Euh, donc, euh, voilà, moi, j'ai fait en sorte de, de me dire, voilà, c'est 11 bonhommes en face de moi. Euh, nous, on est 11 bonhommes et on y va. quoi. Après, bien sûr, il y a des noms. Il y en a qui vont te sortir un geste peut-être venu d'ailleurs. Ouais. C'est ça, les grands joueurs, les très grands joueurs. Donc euh, oui, après, ben, le plus important, c'est de ne pas être surpris parce que tu sais qu'ils ils sont capables de faire des gestes. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de, de voir. Bien sûr. Moi, moi il a, sur cette saison, il y avait également un point important euh, pour te raconter allez, un peu ma vie. Moi, c'était une des premières saisons où je commence à faire des déplacements à droite, à gauche. Et tout. J'étais venu à Offenheim, j'étais venu à Nîmes et tout. Et euh, notamment sur cette saison-là, j'étais au Camp Nou. Donc l'O.L. Ouais. sort de poule, enfin, au Camp Nou, et un match où toi tu étais sorti sur blessure au ouais. Camp Nou, malheureusement. Euh, Qu'est-ce qui s'était passé Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette, cette blessure avec euh, le contexte et le fait d'avoir joué dans un stade aussi gros, avec un gros tirage, le Barça et tout c était, c était... Ouais, j'ai pris un KO. <rire> j'ai pris un KO tout simplement. Je pensais le ballon, j'ai pris le ballon vraiment en dessous. Euh, ça m'a mis un euh, bah, KO. Pfff. Euh... Sincèrement, je pourrais même pas te dire le, le, la, le truc. Euh, en plus, j'avais toute ma famille, hein, ouais. j'avais mes filles, j'avais euh, ma femme, mes parents, tout, tout le monde. Et j'étais complètement à la ramasse. Ah, tu t'en souvenais plus trop. Voilà, et puis, fin, fin, au début tu restes un peu, mais après tu fais. Un, ouais, je, un peu. Je reste. Et je crois que c'est une parole. Euh, de quand tu m'as dit ça, j'ai rigolé. Je dis mais ah, c'est vrai qu'à l'instant c'était vraiment vraiment Je quoi. Je pouvais pas rester, c'était impossible. Ouais. Et euh, je lui je dis quelque chose un peu pas très académique. Mm. Et, et donc je reste. Et je le vois, il a, je suis mot du terme, il a le, peu, le cul entre deux chaises. Parce que t'as, as, as l'entraîneur qui dit alors il peut rester. Et il y a le, il y a le doc qui est à côté de mon bus qui dit bah je sais pas, je... il, il sait dit pas. que oui voilà. mais... Du coup voilà derrière on, derrière je crois je fais un arrêt, mais je vois je continue à voir les étoiles et je me pose sur le poteau. Et là c'est, là c'est ça et c'est fini. Tu vois le camp tout qui fait, tu dis bon, ouais. euh, okay. va peut-être falloir sortir, à quelque chose quand même. Donc euh, voilà et puis après bah, les émotions je suis en larmes parce que bah, pour moi c'était inadmissible de pouvoir laisser euh, pouvoir laisser les mecs euh, se débrouiller euh, se débrouiller sans moi parce que mmh. j'avais le sentiment un peu de, de les abandonner et euh, mais je pense que c'était pas pour ma santé c'était pas ouais, c'était pas très pas bon. la bonne chose ouais. oh, carrément carrément et euh, après l'OL sort etc mais fr franchement moi j'avais trouvé sur cette saison là en 2018 2019 sur toutes les saisons que j'ai vu de ta part, moi, j'avais trouvé que c'était peut-être une de tes meilleures à titre individuel. Je sais pas si toi, tu es d'accord avec ça, sur ces saisons-là, etc., tu rappelles un peu, mais moi, sur celle-là, je trouve que tu as sorti un nombre d'arrêts et de matchs particulièrement marquants. Ouais, tu as eu... ouais Sainte, c'est cette saison-là, dont on parlait plus tôt, tu avais la LDC, tu avais des matchs à Marseille également, tu as eu... Ouais, c'était 2018-2019, saint étienne ouais, c'était ça, il me semble. Ouais, il y avait la saison qui était... 2014-2015 aussi. Ouais. Où, euh, bon, après, c'est différent. On ne jouait pas tous les trois jours. Donc, il euh, donc y avait. Euh, le rythme était moins élevé. Voilà, le rythme était un peu moins élevé, mais il y avait matière à faire beaucoup plus. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, cette saison, elle était, était plutôt bonne. Et. Euh, voilà, en fait, moi, je me suis dit, tant que. Il ouais, faut rapporter des points au club. Okay. Ouais, donc, il euh, y a des saisons qui sont un peu plus sollicitées que d'autres. Ben. C'est là où on doit voir la différence. Voilà. Ouais. Donc, euh, j'essaie de faire mon boulot du mieux possible. Moi, moi, moi j'ai bien aimé parce que euh, ça a été vraiment une saison. Je me rappelle, le match qui m'avait marqué au-delà au du, du... contre-synthé, c'était celui à, à la maison contre Paris, face à Mbappé, ouais. où tu fais un très gros travail. Tu as fait beaucoup d'arrêts de, de, très déterminants. Et moi, ça m'avait marqué. En plus, de la folie, tu avais prolongé C'est ça. J'ai prolongé fin août. Tu prolongé, etc. Et c'était assez cool. Bah, du coup, à, à l'orée de cette saison, Bruno part, Silvino et Juninho arrivent. Comment t'as vécu toi cette transition avec entre le fait que Bruno soit parti, enfin que en tout cas soit parti n'est pas été prolongé et qu'après euh, il y a eu une sorte de, de nouvelle direction euh, Bah ça a été un renouveau un peu, euh, clairement parce que bah, on a mis en place Johnny en tant que directeur sportif. Euh, il est venu euh, avec Silvino et c'est vrai que euh, avant de prendre la décision de prolonger au pas, je voulais voir euh, à ce moment-là, euh, je voulais voir comment ça se passait. Euh, bah, pour moi Johnny c'est Johnny logique pour tous les supporters de l'OL euh, je voulais voir surtout dans, dans, dans le dans l'atmosphère comment ça, ça allait sentir d'accord on était parce que moi j'ai besoin d'avoir de, de sentir le fait que ouais, je suis je suis très euh, j'ai besoin de, de, de, de parler okay. ouais, j'ai besoin de, de parler j'ai besoin que que voilà, je suis, je suis, je suis, je suis entier. Je okay. peux pas être faux. J'arrive pas, n'est pas, pas dans ma nature. C'est, je t'aime, je t'aime, je t'aime pas, je t'aime pas. Voilà, donc, euh, je suis entier. Je pourrais pas. J'avais besoin de sentir et de, de, de me dire, ouais, ça va fonctionner. Okay. ça va fonctionner. Humainement, okay. Déjà, humainement, c'est bon. Et allez, humainement, tout va bien. Sportivement, euh, on va faire en sorte que tout, euh, que toi, bien, et on fera en sorte aussi de d'amener euh, ce que je peux amener, mon expérience et, euh, et tout ça. Donc j'ai pris la décision de, de prolonger et puis, euh, et puis voilà. Et sur cette saison-là, même si ça a été un petit peu plus compliqué, il y a eu l'arrivée notamment de Rudy Garcia, mais en fait c'est assez drôle parce que ça a été une saison tronquée, ouais. compliquée en Ligue 1 mais réussie en Coupe, notamment euh, demi de Coupe de France face à Paris, ouais. euh, finale de Coupe de la Ligue à Paris voilà. <rire> le Final Eight le, F, le fameux c'est comme, comment en tant que footballeur professionnel genre on vit une saison aussi contrastée en plus entrecoupée au milieu avec la Ligue 1 qui s'arrête la reprise en été tout ça ouais, c'est assez ah, dur hein. ah, c'était dur parce que tu avais les résultats en Coupe d'Europe mmh. oui mais t'avais pas les résultats en championnat mmh. donc quand il euh, bah, y a le Covid et t'es septième et là t'as espoir que le championnat reprenne, reprenne. Ne s'arrête pas. Je lui dis mais non mais en fait euh, à l'Olympique année on ne peut pas être septième. C'est pas possible. Pas possible que le championnat s'arrête là. Et il s'arrête là. Et là tu prends une claque. Première fois pour, depuis X années qu'on finit en dessous de la cinquième ah place. Ouais. Et là tu prends une sacrée claque. Enfin en tout cas moi personnellement j'ai pris une sacrée claque. Tu dis wow, septième. Arrivé. Donc euh, on reprend mi-juin. Euh, les entraînements euh, donc il y a un, y a trois quatre mois qui, qui ouais. off quoi enfin c'est mars c'est mi -journée. voilà tu fais rien quoi tu es, es là à distance à faire tes, tes entraînements en vidéo enfin en visio avec les prépas et tout mais c'est pas pareil c'est c'est pas pareil et puis il y en a peut-être qu'on pas du matériel chez eux il faut leur en amener et puis, tu as tous les, les, ouais, les papiers à remplir, les. Tu ça va être ça, un, ça un bordel être ambiance, pas possible. Vraiment, la reprise mi-juin, ça devait être ambiance. Ah, C'était ah, un, un bordel pas possible. Mais, euh, mais voilà, donc on reprend mi-juin, c'est ce qu'on va faire, enfin, un stage, un stage à Evian, et on se remet tous d'aplomb physiquement, euh, euh, techniquement, tout ça. Et puis, euh, et puis ouais, il y, y a le match de Coupe de la Ligue, face à Paris, où la on finale, perd la partie. Ouais. Et puis après, tu as le Final 8, Voilà. Tu dis, et puis tu joues, Citi. Le retour face à la Juve, en plus avant. Ouais, le retour face à la Juve. Donc, dur, difficile. Difficile. Mais on est là. On est là. Même fils qui fait une panéca sur un pénalty. Il revenait les croiser. Tu dis, ouais, d'accord. Où c'est M qui va chercher le pénalty Voilà, Où c'est M qui va chercher le pénalty. Et puis, tu as Cristiano qui te m'a doublé. Tu dis, ouais, bah, on passe. Bon, ok, allez, on passe. C'est parti. On avance. Et puis, je pense que personne ne nous attendait à ce niveau-là. Donc, on va à Lisbonne et c'est… Le fait d'avoir été dans votre bulle, etc. Ouais, c'était particulier C'était une expérience humaine particulière Ouais, c'était parti, c'était vraiment, vraiment particulier. Hein. tu ouais, as l'habitude d'être… Euh, ouais, Qu'il y a toujours du monde autour, euh, que les gens viennent te voir aux entraînements, que, que tu as des stades pleins. Tu te dis oh, « Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de euh, sentir que ça pousse ». Et puis tu dis, bon bah c'est une découverte hein, c'est une découverte hormis euh, rarement des euh, un ou deux huis clos euh, mais c'est découverte clairement euh, de, dans la dans dans la dans dans dans la durée quoi puis tu fais le, le, donc le, le, le match à City contre City et là, tu sors un match euh, oh, tu vois, légendaire Maxwel Clear Omar tu dis allez Max Moussa. Max, Moussa qui rentre, qui m'est doublé, c'est exceptionnel. Et puis tu, tu te permets d'y croire, d'espérer, tu t'es en demi-finale de, de Ligue des Champions quand même. Puis tu joues Bayern, et puis là on a des regrets. Bah ouais. Tu as des regrets pendant 25 minutes, euh, tu fais le taf quoi. Tu fais le taf, tu as des occasions, les occasions le tu les mets pas tout. au fond, et pff, quand des équipes comme ça, c'est fini. Hein. Ouais. Derrière, quand tu as l'opportunité de les enfoncer, il faut les enfoncer. Tu as l'opportunité de mettre deux, au moins deux buts. Faut les mettre, quoi. Il ben, y a un pas, et puis derrière, t'es mis quoi. Oh là là. Ton cœur, il s'était arrêté sur le raté de Sterling <rire> Ouais, alors... <rire> je pense que je suis content de la petite mode de terre qui est passée à ce moment-là. J'ai dû bien la remercier pendant un très long moment. Mais, mais ouais, quand on voit le centre comme ça, qui te passe devant le but, et... et tu vois Sterling tout seul au deuxième poteau, il n'a plus qu'à mettre le ballon au fond... au fond des filets. Tu vois qu'il part tout là-haut. Tu te dis tu dis oh bah c'est c'est fini elle est pour est, nous elle est pour nous quoi. on passe c'est sûr et certain mais ouais ce moment là là as le... as une... tu as tu t'arrêtes de respirer et tu tu croises les doigts oh là là là, là. <rire> <Ça> <rire> fait vraiment mais moi je suis surpris parce que je me je crois que je me prends la tête tu vois wow. enfin puis, puis dingue ouais wow. bon bah c'est bon ça y est. Et, est... Et, et, et je voulais revenir parce que c'est vrai que c'est quelque chose en général qui moi j'ai remarqué en en souvent vu tu prends rarement des des frappes de loin et sur la, le match de la juve, t'avais pris une frappe de Van Cristiano où en plus tu la touches et ouais. tout. Elle était si puissante que ça. En plus il frappe pied gauche. Oui. Il Frappe pied gauche. Ouais, bah après il frappe pied gauche, pied droit, c'est pareil. Ouais. <rire> C'était mais... vraiment un gros pétard. Ouais, il frappe. En fait, il frappe, euh, il la prend extrêmement bien. Et bon après j'y vais, c'est d'aller opposée. Je pense que je pouvais peut-être faire mieux à ce moment-là parce que euh, je la détourne pas assez, mais je pense que je peux mieux faire. Euh, J'aurais pu mieux faire sur euh, sur euh, sur cette frappe là. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas eu de grosses conséquences derrière, on passe quand même. Donc euh, voilà, c'est ce petit bémol que j'avais sur ce match-là euh, où je savais que j'aurais pu faire mieux. Ouais. Je comprends, je comprends, je comprends. Ces dernières années, l'OL est un peu plus en difficulté, le podium n'a pas été atteint depuis fin 2019 et cette saison est partie pour être encore assez compliquée. Est-ce que toi, tu es d'accord avec les mots du coach Laurent Blanc quant au côté, côté mental dans ce groupe Et est-ce que tu penses qu'éventuellement, le mercato d'hiver pourrait aider à remettre l'équipe sur de bons rails euh, aider à d'apporter du 109 peut-être, ouais, bien sûr, bien sûr, parce que tu es arrivé euh, déjà Daya nous, euh, nous rejoint, mmh. euh, un ancien, il connaît bien la maison, euh, même s'il a jamais joué euh, dans ce stade-là, jamais entraîné dans cette euh, dans ces structures-là, mais connaît il connaît euh, l'importance et l'exigence qu'il y a l'Olympique Olympiakonais. Ouais. Euh, apporter du 109, oui, mais. Mais je pense qu'avant toute chose, il faut être euh, réellement conscient de la situation. D'accord. Euh, après, souvent, on se répète, euh, et c'est pour ça que je veux revenir un tout petit peu là-dessus. Ouais, on se répète sur euh, les après-matchs. C'est les après-matchs, force de presse. C'est parce que ça ne rentre pas, en fait. On se répète parce que les choses ne rentrent pas. Mmh. C'est pour ça. Donc, euh, on se dit en nous. On se dit beaucoup de choses. Hein. Voilà, tout ce qui se dit à l'intérieur, c'est des choses qu'on ne pourra pas dire, euh, ne serait-ce que devant la caméra. C'est ce totalement groupe. logique, c'est vie d'un groupe. Tout ce qui se dit, ce qui se fait. On peut pas, le... sinon, à ce compte-là, tous les jours on fait des interviews. Ouais, vous faites une télé-réalité. Voilà, viens, tu viens, tu suis le groupe pendant l'entraînement, les préventions d'avant-entraînement, les soins et ici, cela. Mais non, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on ne peut pas tout dire. Tu ne peux pas te dire des choses que tu dis dans les vestiaires, c'est impossible. Tu vas, te... tu vas te mettre des gens à dos, tu vas mettre le feu. Il n'y a pas besoin de... de le mettre plus que ce qui ouais, est à l'heure actuelle, donc il y a déjà bien le feu et c'est tout Tu peux pas... ça sert à rien d'en rajouter parce que faut avoir ce déclic vraiment, euh, t'as l'OL t'as l'Olympique Lyonnais t'as une histoire, il y a un vécu t'as un club qui a énormément d'ambition Ouais. faut être, prendre conscience de la situation actuelle aujourd'hui, t'es en 8 à l'Olympique Lyonnais il reste euh, deux matchs avant de finir la première partie de saison réellement mais non ah non non Prendre conscience de la situation. Je pense que déjà, si on prend tous conscience de la situation, on pourra déjà améliorer pas mal, pas mal de choses. C'est première première étape. Ouais, pro, première étape, première étape. Euh, prendre conscience de la situation, changer les, peut-être euh, les mentalités, avoir plus de mentalité euh, de gagneur, de guerrier, mmh. euh, et avoir, euh, voilà, c'est c'est quoi le projet bah, Le projet, c'est de gagner. Faut gagner. Tu joues au foot pour quoi Tu joues au foot pour faire des matchs à nuls ou perdre ou gagner ton ou ramasser ton argent à la fin du mois, c'est pas ça. Oui, ça fait partie, mais avant toute chose, c'est de gagner, avoir un, un, un objectif commun, la victoire. Et tu es d'accord, du coup, toi, avec, par exemple, les mots euh, du coach Laurent Blanc quand il disait que, mentalement, tu as peut-être certains qui étaient peut-être un peu épuisés ou euh, sur qui la situation pesait particulièrement ou des choses comme ça bah Peut-être, je pense. Je pense, tu as des joueurs en fin de contrat. Euh, tu as des joueurs qui sont en fin de contrat, qui... Euh... Qui euh, c'est peut-être aussi dur. Je sais pas, je suis pas dans leur tête. Ouais. Alors, voilà, je peux qu'imaginer euh, d'être dans une situation pareille. Je pense que ça peut, ça peut être compliqué. Euh, après, tu as aussi euh, ceux qui jouent moins. Il oui. euh, y a peut-être aussi ça aussi qui font que, ben en fait, si tu joues peut-être un peu moins. Voilà, quand quand tu rentres, fais le nécessaire pour pouvoir jouer plus. Euh, T'as le mécontentement aussi quand tu joues pas. Logique. Euh, et puis, euh, et puis c'est. Donc c'est plein de facteurs. En ouais, c'est plein de facteurs en fait. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à à remettre au centre de la table, d'accord, et faire en sorte que que ça fonctionne. Ok. Voilà. Il euh, y a des choses. Mais si on en ramène petit à petit, euh, on pourra déjà se sortir de cette huitième place parce que ouais. moi, elle me... Ça refait. ouais ouais, me tue. mais euh, mais ensuite voilà, grappier les matchs les les bonnes, les bonnes performances, les victoires surtout. Après que tu sois bon ou moins bon, mais si tu as la victoire à la fin, c'est très bien. Mmh. Mais euh quand bah, j'ai des victoires parce qu'aujourd'hui on est dans une situation si on fait pas une série, c'est fini. Faut une série. Voilà, ça, ça fait, fait ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vraie bonne série un quoi. An an mi, je, à chaque fois on fait un match, peut-être on va gagner le deuxième mais le match d'après ah, tu peux pas le gagner et gagner Ok, bah fais match nul. Mmh. Non, tu perds. Donc, du coup, tu fais ça pendant une semaine, deux semaines, et pendant une semaine, tu repiques. Quoi. Ouais. Tu repiques, tu dis, oh, mais c'est pas possible. Après, des fois, tu, tu gagnes, tu repères, tu gagnes, tu repères. C'est les montagnes. Ouais. Voilà, c'est trop en dents de cible pour moi pour qu'on puisse espérer quoi que ce soit. En plus, j'ai l'impression, comparé aux années où, par exemple, en 2015, quand vous avez su à des moments refaire des grosses mmh. séries, il bah, y avait ce déclic, ouais, comme tu dis, la, prise, matchs, la que... prise de conscience de la situation. -ce que, ce que ça allait engendrer par la suite ce que ça peut engendrer par la suite, bien sûr. Parce que nous, on est, euh, euh, c'est nous qui permettons aussi euh, une partie pour que le club puisse euh, puisse avoir puisse gagner de l'argent. Ouais. Donc, ouais, bien euh, sûr. Donc, faut qu'on prenne conscience de tout ça, quoi. Très bien. Très bien, très bien. Et bah, franchement, euh, je suis grave content qu'on ait pu euh, un petit peu parler un petit peu de tout ça, de ta carrière, des saisons comme ça, même de euh, la situation actuelle et tout. Tout ça, c'est permis euh, grâce euh, à nos amis parce que c'est une émission en collaboration avec eSport. Donc, c'est dans le cadre de la sortie de la nouvelle campagne euh, Fut de Centurion, les amis. Donc, euh, c'est des joueurs sélectionnés pour cette campagne qui euh, euh, sont des piliers de leur club avec plus de 100 matchs, euh, victoires, buts, passes dé ou alors clean sheet. Et on a quelques statistiques à vérifier et à approfondir euh, concernant euh, concernant Anto ici présent donc je vais commencer à les énumérer et ensuite j'ai quelque chose à lui montrer donc match joué avec l'OL monsieur Anthony 482 match en Ligue 1 362 euh, donc nombre de clean sheets 154 et premier match 31 octobre 2012 c'est ça mais je crois que j'ai pas autant de matchs joués, il me semble. Ouais Ouais. Peut-être un poil en dessous Ouais, je pense que je suis 430 et quelques ou peut-être 440. Oh non, viens ici <rire> Un truc comme ça. Un truc comme ça. Parce que j'ai fait.. Euh, j'ai dépassé euh, récemment un ancien qui ouais. a euh, euh, 400... Je trouve que c'était 419 ou. Et j'ai dépassé Sydney aussi, qui était à 424, un truc comme ça. Et je pense que je suis dans les 400. Entre 430 et 440. Magnifique, mais il ressemble. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Voilà. C'est très bien parce que ça, ça permet. Que de... je dis bêtise, mais pas autant. Non, mais ça permet de tenir le truc euh, correct et surtout tu rentres largement dans les conditions qu'on a énoncées. Et j'avais un petit. Alors des petites choses à te montrer parce que ça fait quand même beaucoup de matchs, beaucoup de, de, de clean sheets et qu'on sort. Et nécessairement. On A pris la tablette, hop, ouais. avec euh, bon, allez, petit code 000 et qu'on sort. Je voulais te montrer certaines choses et tu nous dis ce qu'elle t'évoque et si nécessairement euh, tu as des petits souvenirs qui sont associés. On commence gentiment, ouais, ouais, bah, ouais, bah c'est ça le premier match euh, en pro de, de ma carrière, 3 ouais. octobre 2012, ouais, on va pas très bien on, à 10 nice, stade durée, stade c'était durée, Duré. ouais, durée, on perd 3-1, on perd 3-1. Je me rappelle, les premières mi-temps, puis pluie incroyable, <rire> euh, tout, tout pour bien démarrer, puis vent, pff, exceptionnel. Euh, mais ouais, on perd 3. On perd 3, ouais. Tu te rappelles un peu de ce match, peut-être petite petite anecdote, un petit truc Je me rappelle, rappelle de ce match, euh, euh, je, crois, je sais pas si on perd pas 3-0 déjà à la mi-temps, ouais. un truc comme ça, il me semble. Euh, je, on rentre à la mi-temps et je crois que, que JoBat avait lâché une petite... Euh, gueulante un petit peu que que voilà enfin c'était il, il, il, il était tellement déçu pour moi parce que c'était voilà j'étais euh, enfin j'avais été tellement abandonné par la défense à ce moment-là bon les conditions faisaient que aussi mais voilà les conditions sont pas une excuse mais mais voilà, ça, bah, ça, ça touche. En fait, en rentrant en une mi-temps, tu te imitant, tu dis Waouh, ouais, tu dis Bah. C'est pas le meilleur <rire> souvenir. Tu te <se> <rire> voilà. bah, Je pense que le, le, le, les bons souvenirs peuvent également être notés un petit peu par la suite. Regarde, on te voit là, notamment sur. Ouais. Une ça, c'était Nîmes Mopet, je me rappelle. Oh, le bon ouais, vieux Nîmes Mopet, bordel. Ça, ça c'est beau, ça, c'est beau. On a également une autre photo. Tiens. Ah ouais, ah oh là là. Ça c'était Ouais, bah c'était l'année euh, pas l'année d'après, l'année d'encore après. C'est ouais. quand euh... Ah non, c'était mon premier match. premier, premier match de c'était de... contre euh, ouais, c'est ça. Le le en décembre. Ouais. Pendant la fête des lumières. Exactement. Exactement. Pendant la fête des lumières. On gagne 2-0. Et ça, c'est magnifique parce que c'était contre Kiryat. C'est ça. Exactement. C'était contre Kiryat, c'était contre un club, je crois, venu de Roumanie, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Ou, euh, ouais, un club venu d'un petit peu loin. Mais donc, du ça. coup, nécessairement, euh, premier match de Coupe d'Europe, un petit peu les émotions également. C'est ça. Ouais, exactement. Et puis, as... voilà, c'est des moments qui comptent énormément. Parce que voilà, tu, euh... on m'avait donné la chance de pouvoir, euh, parce qu'on avait été éliminés de la, coupe, euh, de la Coupe de la Ligue, on a été qualifiés déjà en... En, en, en Europa League et, et on m'avait fait ce plaisir parce que, de, de voilà, bah, en tout, tu vas... Fais-toi plaisir, qui ouais. c'est le dernier match de, de poule. Euh, Vas-y. Bah, et du coup, on a joué... Il euh, y avait plein de jeunes, hein, regarde, il y avait Nabissar, euh, bah joue, joue aussi à l'époque, euh, Alassane Plia, Medizhéphane, Yacine Benzia, <rire> Beda Fofana qui, qui, est, qui, est, qui était ouais, capitaine, mais qui, est déjà, qui était jeune aussi, euh, qui était jeune à l'époque. Donc, euh, ouais, ouais, c'est... Ah, moi, je m'en souviens comme si c'était hier, tout ça. Ah là là. <rire> J'aime bien te montrer ça. Il a pu ressortir des noms, des choses et tout. Vous avez des têtes de jeunes Ah hein, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah. <rire> C'est adorable, c'est adorable. J'aime beaucoup ça. Alors, nécessairement, on a deux autres photos. On a celle-ci. Ouais. Et ensuite, celle-là. Ah ça, c'est le derby, ça. Exactement. C'est la derby, la ton premier de... match. C'était la tête de Kurt Zuma ça, non ouais, C'est ouais. pas le but euh, ouais. sur corner. Donc ça, c'est ton... ton premier match en Ligue 1. Ouais. Était 28, en Ligue 1. 28, avril. <rire> 28 avril 2013. Exact. Commencer par un derby pour un Lyonnais, c'est... exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah, bon, ouais j'aurais, Franchement, sincèrement, en Ligue 1, j'aurais pas pu rêver mieux. Ouais. Ouais. Euh, j'aurais pas pu rêver mieux. La veille, Rémi se, se blesse. Se fait on a le diagnostic que c'est les croisés. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça parce que c'est vrai que et, et puis on part, en, on part au vert, on part en mise au vert et le coach tu ouais, petit en, discours. En c'est ton en, tour. c'est à toi, on a toute confiance en toi, tout va bien et puis et puis euh, et puis euh, donc euh, la nuit était courte, <rire> la nuit était courte. As eu du mal à dormir un peu. Que, la nuit était très courte, mais stress en Audrey. Fait, non en fait j'avais vraiment hâte d'y être. J'avais vraiment hâte d'y être rentrer dans le stade en, dans l'impôt d'un titulaire à ce moment-là et jouer, ton, jouer le derby quoi Parcès en bon. plus c'était un match à 14 h donc pff, tu vois, tu dis euh, bon Pierre t'as la sieste pour te reposer là <rire> là t'avais pas t'avais pas et, et puis tu rentres à l'échauffement et je m'en souviendrai toujours c'est euh, c'est euh, du côté nord ouais. virage nord c'est ah, bon, euh, bon. Euh, tu avais un petit message euh, qui m'était attribué tout, avec un petit message de soutien pour Amy et et euh, je crois que c'était marqué Anthony, on compte sur toi, ou un truc, un truc comme ça. Et puis bah là, pff, là, tu peux soulever des montagnes. Vas-y, hein, envoie tout ce que tu peux envoyer. Hein. Vas-y, charge. Je serai là. Je suis là. Hein. Non, et puis euh, voilà, le seul euh, peu... voilà, la seule, euh, seule chose qui m'avait un peu déplu, c'est qu'on n'ait pas gagné. nécessairement bon, Il me semble que ça avait fait 0-0, c'est ça Un partout. Un partout, pardon. Un partout, ouais, ouais un ça. partout. Et... Et, mais j'étais content, mais pas voilà. Ouais. J'étais content parce que voilà, il y avait ma famille, tout le monde dans la tribune. Logique. Et, et, et de pouvoir démarrer comme ça face à un derby, un match bouillant et, et bah sincèrement, j'aurais pas pu rêver mieux. Génial. On a un dernier truc à te montrer. Nécessairement, t'as ouais. montré beaucoup de choses qui te concernent. On a une petite vidéo témoignage avec euh, certaines joueuses. Je vais te laisser la regarder euh, tranquillement. Hop. Sonny Lopez pour moi, elle représente la longévité au club. Euh, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière pour l'instant ici et, euh, et c'est voilà chapeau à lui parce qu'il il a eu de la concurrence, il a eu euh, des moments aussi plus compliqués et il a toujours su relever la tête et il a amené, euh, il a continué à, à garder l'équipe en haut donc euh, voilà j'espère pour lui que ça va continuer et qu'il gagnera aussi un titre euh, avec le club et, euh, et que c'est pas fini et que il voilà, va peut-être euh, ramener le club déjà en Coupe d'Europe etc et au plus haut mais en tout cas bravo à lui pour, pour sa carrière parce que comme je disais c'est quelqu'un qui a duré. Et, qui a performé dans la durée. Bravo à Anthony Lopez, parce que euh, pour sa carrière, déjà sa longévité, euh, comme le disait Eugénie, euh, dans le club, euh, je, bah, je sais que ce n'est pas terminé, c'est le, le gardien de notre forteresse lyonnaise, donc euh, on compte tous sur lui, et puis bah, encore bravo. Anthony Lopez, euh, je tenais à te féliciter pour euh, ta carrière à l'OL, et j'espère que ça va continuer, et euh, continuer d'être un, un chat dans ta cage, et euh, félicitations pour tout. Un geste, un arrêt, <rire> la particulier qui vous vient en tête pour, euh... À un moment où il a sauvé des points. Bah, contre lui, là, quand il a fait sa main opposée, là. Ouais, il y a ça, mais il y a surtout, euh, moi, la gestion de la profondeur de sa part. Voilà, c'est un gardien aussi qui sent le foot, donc euh, il arrive bien à anticiper. Donc, ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien ces sorties euh, académiques. Merci beaucoup. <rire> Anthony Lopez, le mur. Anthony Lopez, le mur. <rire> Et ben voilà. C'était une petite vidéo avec les joueuses du coup de l'OL qui ont tenu à t'adresser un message. Ben c'est super gentil de leur part. Voilà, c'est des joueuses emblématiques en plus du club. C'est voilà, ça fait énormément énormément plaisir parce que euh, voilà que même elles sont conscientes du travail qu'on fait au quotidien. Euh, ouais, j'aurais pu dire la même chose pour elles aussi. Hein. c'est Pareil. Voilà, c'est des joueuses extraordinaires qui marquent l'histoire dans leur l'histoire du football féminin. Euh, et à l'Olympique Lyonnais donc euh, voilà c'est tout un honneur pour moi d'avoir ces d'avoir ces, ces messages ouais. bah d'ailleurs avec ces messages on n'est pas venu euh, les mains vides donc euh, on a une petite création qui a été faite ah. expressément pour toi je vais la prendre et je vais te l'offrir tout de suite c'est un maillot spécial fait par euh, Monsieur Mats Drawing à l'occasion justement de ce fut de centurion je te laisse un petit peu ah ouais, le stylé. découvrir tiens ah ouais, merci. il est pour toi je, tu peux le montrer gentiment à la caméra ils vont le regarder mais c'est un petit maillot pour euh, justement Justement, euh, commémorer anthony lopez x fut centurion la carte euh, qui est euh, d'ores et déjà disponible euh, sur le jeu fifa donc euh, exceptionnel vous n'hésiterez pas à aller la tester je pense ouais, c'est une belle carte je hein. exceptionnelle donc n'hésitez pas mais voilà le maillot qui est fait par monsieur Mazdrowing, drawing qui est spécialisé dans la chose il fait souvent très belles choses avec le petit sang on le voit c'est à droite pour euh, commémorer la chose bah, j'espère qu'il plaît déjà euh, non il est magnifique franchement bravo merci beaucoup c'est un travail assez incroyable donc. Très minutieux dans les dans les petits détails. Hein. La petite coupe, c'est bon, <rire> <rire> tout va bien. <rire> ah oui, tout va ouais, ouais. bien. Voilà, tout va bien, tout va bien, nickel. Tes <rire> cheveux dans le bon sens, tes petits dégradés un peu, mais bien. Super. Et eh ben écoute, content d'avoir pu justement te l'offrir et de faire tout ça grâce à nos amis d'Esport. Donc euh, grand merci à eux et ça fait super plaisir. Alors on va terminer gentiment parce que franchement on a passé un très au bon moment là. J'espère que toi ouais, pareil. pareil. Donc, là, euh, grand plaisir d'avoir pu te recevoir, Je vais te poser deux trois questions comme ça un petit peu foot général, ouais. tu vois. Et après on, on, on termine gentiment donc on calme. Moi forcément je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses, et tu en avais parlé un petit peu plus tôt, de l'évolution du poste du gardien, avec notamment bah, de plus en plus d'importance, comme tu disais, sur le jeu au pied. Euh, c'est un truc qui euh, a commencé à s'implanter il y a une dizaine d'années, mmh. notamment avec euh, le, Valdez, Guardiola, etc. Et maintenant, c'est un prérequis de plus en plus important qui reste toutefois, et je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit, pas le numéro 1, mmh. parce qu'avant tout gardien, c'est pas prendre de buts. Il y a des gardiens très bons aux pieds mais qui ont un petit peu plus de mal pour arrêter euh, des, des choses. Quel est euh, ton avis sur cette évolution du poste de gardien dans le football Non, je pense que l'évolution dans le, dans le poste de gardien aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est bonne. Okay. Elle, est, elle, elle, elle est cohérente de ce que, de ce que le football, euh, par rapport au football, qui, qui évolue fortement. Après, moi, j'aurais toujours ce, ce sentiment de dire, voilà, euh, aujourd'hui, un gardien, oui, il doit être habile de ses pieds, mais avant tout, il doit être habile de ses mains. Il doit être gardien de but avant d'être joueur. Ouais. Voilà. Donc, euh, si ton gardien il n'est pas, pas décisif euh, à faire des arrêts, euh, ce n'est pas lui qui va te faire des passes décisives. Quoi. Donc, euh, s'il n'est pas décisif avec ses mains, ou faire des arrêts, ou, ou, ou être déterminant pour, pour son équipe, il ne va pas t'apporter de points. Ouais. Il ne va pas t'apporter de points parce que, hormis Peut-être une fois tous les. je sais pas combien de temps. Oui, mais, tous les 15 matchs, une passe. Voilà, oui. il va te faire une passe en profondeur, une volée super ou un dégagement assez long pour permettre. Voilà. Mais ça, c'est rare. La plupart du temps, on voit le gardien, c'est avec les mains. Euh, donc, euh, oui, l'évolution fait qu'il faut des gardiens qui savent bien utiliser leurs pieds mais avant toute chose des hier neuf qui savent utiliser la main. Quoi. carrément ouais. et toi justement par rapport à ça tu as essayé à des moments de travailler le jeu au pied ouais, le je, je suis cours, cours, temps le temps jeu temps long temps. les trucs tous les jours tous les jours aujourd'hui euh, aujourd'hui on sait que c'est un point un point très important donc euh, c'est quelque chose qu'on doit toujours te maintenir en alerte donc euh, toujours garder la sensation de balle au pied euh, tout en étant voilà concentré aussi sur le, le travail qu'on a à fournir donc euh, gardien de but les spécifiques voilà mais il euh, y a toujours il y a toujours un moment pour travailler continuer à travailler ce jeu au pied euh, c'est pas le centre de la chose, mais il y contribue euh, par la suite. Quoi. Je, comprends. Ouais, je comprends, je comprends. On va terminer sur des questions comme ça, à réponse rapide. Des questions, forcément, il y en a une que je me sens obligé de poser. Tu as maintenant 32 ans. Est-ce que tu te vois finir, éventuellement, ta carrière à l'OL bah, Pourquoi pas Après, j'ai un contrat jusqu'en 2025. On verra, mais après... Euh... Seules mes performances font que euh, je durerai. En espérant qu'elle reste au top d'ici là. Quel est le match le plus mémorable que tu aies pu jouer si tu veux Alors, Allez, vu, vu que 1 c'est difficile, tu peux en citer 3. 3. 3, euh, 3, bah, 3 matchs comme ça où eux, mémorables. Le derby 5-0 quand Nabil il est en son maillot et que le stade est vide. Ok, 17-18. Euh, je dirais, je pense... Euh, pff, le match de, de Paris, euh, de Lyon-Paris à Gerland. Ok, très bien. En fait, il y en a plein. Euh, Nécessairement, je sais que quand t'as joué voilà. 500, c'est difficile de t'en demander d'extrait. Il -y. y en a plein, mais je vais être vraiment marquant aussi Le, le dernier Derby à Gerland okay. là, Avec le, le triplé de la le case C'était incroyable Je suis pas sorti faire une reconnaissance pelouse Juste pour vraiment se kiffer à l'entrée, pour aller à l'échauffement Alors que d'habitude, à ce moment-là, avant, je faisais toujours une reconnaissance pelouse Alors qu'il n'y avait pas besoin de voir ah, la de reconnaissance bien sûr. pelouse hein. ah, mais je reconnais. Et toujours aller sur la, sur la pelouse et sentir un peu la chose ah, je dis non, non. On va, dire, on va kiffer direct à l'échauffement, on kiffe pas avant. Ouais. Génial. Donc ces trois matchs-là Ouais. Super, super, super. Et peut-être si tu devais citer si un match de Coupe d'Europe, tu sais quoi, vu que tu as sorti de la Ligue 1 euh, Coupe d'Europe euh... ouais, les matchs, les matchs hein. ouais, les matchs contre ouais, City. Ouais, les matchs contre City. Parce que c'était des, des moments marquants de, Ce de, de en la saison. Final 8, c'était. Ouais, c'était des moments vraiment marquants euh, à instant T de, de, de, des saisons. Donc euh, pour moi, c'est. En, en Europe, ça a été ouais, peut-être euh, peut cela, même si, euh, voilà, il y a eu euh, des demi-finales de jouer, euh, euh, des matchs de, de, de fous euh, ici. Donc, euh, mais ouais, c'est des moments décisifs. Je capte total. Et pour terminer, quel est l'un des joueurs ou attaquants qui t'a le plus posé problème ou alors qui t'a le plus impressionné sur la pelouse jusque-là Un où tu te dis « ouah, lui… » Après, moi, oh. je… Je dirais... Je dirais ouais, il y en a, a quelques-uns quand même. nécessaire Franchement, si t'as si plus, tu peux. Franchement, Franchement, je suis pas punitif, ouais. Franchement, je t'en ai de mode 1. Si tu cites si 4, je vais pas te dire non. Ouais, bah, au tout début, sincèrement, euh, jouer contre Ibra euh, c'était chaud. Ouais. Enfin, c'était... Waouh. Tu tirais ouais. L'envergure, enfin, la... J'avais fait une sortie au parc, il m'avait plié. <rire> ouais, je me suis dit, pourtant, je suis arrivé de loin. Ouais, <rire> J'avais de l'élan, Ouais, je dis suis wow, <rire> ok, d'accord. Non, t'as lui, 8, t'en as ah ben moi j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer d'avoir plus côtoyer Cristiano en sélection. Oui. De jouer aussi contre lui, euh, Messi, euh, après Neymar, Mbappé, tout plein. En fait il y en a plein. Euh, Je n'en mettrai pas plus en avant plein que d'autres, même si mon cœur reste penché sur Cristiano Ronaldo. Mais logique. Mais euh, mais voilà il y en a il y en a eu il y en a eu beaucoup et en tout cas, sur mes débuts, c'était euh, Zlatan. Ouais. OK, Zlatan. Et eh ben écoute, je te remercie, Anthony. Ça me fait super plaisir d'avoir pu ben, faire cette émission ensemble. Qu'on ait pu un peu parler, un peu parler de ta carrière, tes avis et tout. J'espère que tu as apprécié, que tu as passé un bon moment. Je remercie également bon tous ceux qui nous ont suivis euh, en live lors de cette euh, lors de cette émission et qui ont également permis qu'elle se fasse. Donc, je remercie nécessairement e Sport et l'Olympique Lyonnais, bien évidemment, de nous avoir accueillis aujourd'hui dans ce beau cadre pour faire euh, cette émission. Je remercie également bah, mes équipes et ceux qui travaillent, comme d'habitude, juste là. Mes bah, je... équipes donc merci à tout le monde, ça fait vraiment super plaisir. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, comme d'habitude, la rediff est disponible assez rapidement sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir kiffer. Je vous remercie d'avoir suivi euh, cette émission. Rano, tu voulais faire un dernier truc, je crois Tu voulais signer la paire de gants Tu veux qu'on la fasse gagner, c'est ça Allez, on va vous faire gagner, les amis, gentiment, quelques petits trucs euh, sur les réseaux. Donc allez, Anthony, je t'en sur allez. ça. Une petite paire de gants, avec en plus ton nom dessus. Tiens, je te donne ça. Avec un petit maillot également gardien. Ah, ça fait plaisir, ils l'ont pris bien, je l'art. Je vais pouvoir le prendre pour moi. <rire> Donc voilà, petit maillot gardien, petit bail, et ça, ce sera à faire gagner yep. sur les réseaux, comme d'habitude. Donc ce sera, je pense, sur Insta. Sur Insta, ce sera sur Insta. Donc ce sera sur Insta, n'hésitez pas. Vous pourrez faire un petit tour et vous pourrez yep. tenter de gagner ça. Regarde, je vais voilà. te donner ça allez, euh, allez, gentiment. Allez. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Donc on est bien et ça me permet de faire là trop tranquillement. Zach en c'est terminé pour cette semaine. Je remercie encore une fois tous les différents acteurs qui ont permis de faire en sorte que ça ait lieu. Je remercie encore une fois Anthony, même s'il est en train ouais. de signer un maillot. Merci à toi. Bah, écoute, allez, je te sers la main pour ouais. le beau pour le Exactement. petit moment, ça fait super plaisir. Merci à toi Anthony, bah j'espère que vous avez passé un moment et on se dit à la prochaine les amis Allez, ciao ciao, ciao.